Bon, C'est parti pour euh, la suite euh, De notre Baston. présentation des Sentinelles <rire> <rire> Les morts vivants là On va faire un let's play euh, Ce que je vous propose C'est que vous présentiez chacun Vos teams Et puis ensuite Raph nous présentera euh, Le euh, scénario ouais. Ta team les Sentinelles, les sentinelles. Donc euh, je joue euh, ouais. l'affiliation filiation Sentinelles Donc la prime de petite Et Cassandra Nova qui est affilié de Sentinelle Je vous invite à voir la vidéo euh, La vidéo d'avant, hein, où hein, on a hein, euh, expliqué un petit peu euh, tout expliqué sur euh, les affiliations. On a raconté, on a parlé du fluff, tout ça. Et c'est en lien, euh, hop, là, ici, là. Paf vous cliquez sur le petit lien qui tout est là, hein. et vous tombez sur l'émission. Le, voilà. le, oui, l'émission. Combien de points, du coup, en tout Alors, là, on joue à 18 points. Okay. Je laisserai Raph expliquer mmh. pourquoi à 18 points, mais on, joue, on joue à 18 points. Tu as des petites cartes là, ça compte Ouais. alors non, ça elle ne compte pas en points, celles-là. Et pour le coup, ce sont toutes des cartes jouables. Euh, okay. Oui, c'est un peu particulier de dire ça, mais les Sentinelles ont une carte qui euh, compte dans les 5 cartes de jeu. Euh, sauf qu'en en fait, elle permet juste de passer un personnage à filer Sentinelle, donc après, elle disparaît. Mmh. Euh, là, c'est vraiment 5 cartes jouables, puisque Cassandra Nova est à filer Sentinelle. D'accord, ok. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu peux nous les citer quand même Ouais, bien sûr. Alors, on a « Online and Operational » pour la Sentinelle Prime MK4. En gros, c'est une résurrection. Ça mm -hmm. me permet, en fait une fois par partie, de prendre une Sentinelle qui est du côté abîmé et de la remettre du côté neuf, tout bien, mm. plein de PV et tout ça. D'accord. Voilà. c'est le protocole un peu de réparation. Euh, on a Efficient Machines, euh, qui est une carte qui se joue par Cassandra Nova, euh, qui permet, en gros, euh, de compter euh, les boucliers en tant que zigouigoui pour les Sentinelles à 3 d'elles. Vous savez de vraiment ce qu'est le zigoui Exactement. Le zigoui. Ils, ont, ils en verront plein pendant enfin, cette vidéo des zigoui-gouis. Euh, Ensuite, euh, j'ai la carte. <rire> <rire> voilà, merci Pierrot. <rire> Euh, la carte Mental Domination, ouais, euh, ouais. domination mentale, euh, qui est une carte que je jouerai avec Cassandra Nova, euh, qui a une petite particularité, c'est mm. une attaque-défense, mais en gros c'est lui qui va se taper sur lui-même. Il bouger. prend mentalement le contrôle d'un de mes personnages Quand il qui il se dit, il... Attaque, ouais. Quand il dit, il a l'œil qui frite, vous ne pouvez ouais. pas ouais. le voir sur la carte. Ah, parce il... que c'est un, voilà. un bon petit coup de pute. Voilà. Euh, sinon, j'ai le Scrap Metal. Euh, qui est en fait euh, une carte un peu euh, pupite, justement, qui dit que quand mmh. une sentinelle va mourir, je paye 2, puis elle explose, et elle fait des dégâts autour d'elle et tout ça. D'accord. Et ensuite, pour la dernière, c'est Directive One, euh, qui est en fait une carte qui me permet euh, de payer entre 1 et 2 pour euh, les sentinelles. Et euh, toutes celles qui l'ont fait ignorent euh, le stilts, donc euh, en français c'est. Euh, Discrétion. Discrétion. Et les lignes de vue, en gros, les gros bâtiments comme ça, je m'en fous. D'accord. Alors bah moi je joue les X-Men et en plus j'ai cherché à avoir l'équipe dessin animé années 90 donc peut-être la musique. Alors là, là. t'as <rire> vu ça, et ça reste après. Hein. Donc ce sera l'idée par Storm. C'est dans ma story euh, Instagram déjà donc. Euh... Ah ouais. Ça va rester, ça, elle reste, ça reste ça ça ça cette musique. Donc Storm. Donc l'idée par Storm effectivement donc. Euh... Qu'est-ce qu'il faut en dire de plus, tout le monde bon, connaît bon, voilà. bon, On qui, va juste citer les noms et surtout Alors, les cartes que tu as rajouté. Qui effectivement, on aura donc Beast, euh, qui était dans le rôle dans le line-up du dessin animé. Hein on a Rogue, Cyclope et Logan, sur lequel je vais euh, pas mal miser. Parce que justement, sur mes 5 euh, cartes, j'en ai deux qui lui sont dédiées. Mm -hmm. Donc Pour Logan, justement j'ai pris un truc qui s'appelle Exceptional Healing. Donc C'est quelque chose où quand il prendra une patate, peu importe la taille de la patate, il dit je prends un. D'accord. C'est même pas mal. Je ouais. mis 10 de dégâts, je suis trop ouf. Bah non. Il a aussi après le weaponix Programme. Donc c'est un truc où, à mon avis, dans le jeu, il va s'auto-jeter sur quelque chose. Comme si, euh, ça se résout comme si c'est, voilà, exactement. Et ça se résout comme si c'était un, il était un objet de collision. En fait. Ouais, et... d'accord, ok. Voilà. Euh, J'ai pris Children of the Atom. Donc c'est une carte qui permet euh, de prendre un personnage et de lui ôter toutes les conditions qu'il peut avoir sur lui. Mm -hmm. Donc, euh, vu que ça risque d'en mettre, c'est plutôt pas mal. Et ça me donne du pouvoir, en plus, pour chaque condition que j'enlève. D'accord. J'ai pris tout Me My X-Men, qui me permet à n'importe quel personnage avec une compétence de leadership, ça veut dire que c'est soit euh, Storm, qui, est, qui sera leader, mais Cyclope a aussi une compétence de leader, que je ne prends pas dans cette partie, parce qu'elle est un peu nulle. Mais c'est un leader quand même, et donc il paye, et autant de X-Men peuvent après bouger hors phase, d'une distance de Small, vers lui. D'accord. Ça permet d'avoir un mouvement, on euh, va mm -hmm. dire en plus. Mm -hmm. Et le dernier truc, c'est First Class que je jouerai dès le début de la partie, mmh. qui me permet pendant le premier tour, la première interaction que je vais faire avec les objectifs de jeu me sera gratuite. D'accord. Le scénario Alors, deux scénarios. Le scénario d'extraction, donc le rouge, qui à la base est à 14 points, mais on n'a pas retenu la valeur de points, on a retenu celle du deuxième. Il y a trois zones, trois abris, hein, dans lequel ouais. est caché le doute le sénateur Kelly, hein, l'horrible sénateur ouais. Kelly euh, qui veut la fin de X-Men. On est méchant J'imagine que nous, on veut, je sais pas, le, le ramener, c'est de le raisonner, et puis lui, toi tu veux le ramener chez les Trask pour qu'il mmh. continue de décider que les mutants c'est des connards. Donc on ne sait pas lequel, c'est un des trois, c'est un peu le taux. Donc même nous, on sait pas donc lequel c'est les points bleus, hein. C'est ça, cela, hein, on va ouais. les retourner au fur et à mesure qu'on va interagir avec, et puis mmh. celui qui tombe sur le sénateur, ben il le, il le ramasse. Quand tu tiens le sénateur, en fait, tu perds un dé à toutes tes défenses, parce que bah, t'es un peu encombré avec le mec sur l'épaule. Euh, tu ne bouges plus que de small, donc tu te déplaces moins bien avec un, type, un gros type euh, sur le dos. Et par contre, il te, il te score deux points de victoire à la fin du tour, si D'accord. Deuxième scénario, c'est le Mutant Madman je sais plus quoi, euh, donc en gros il y a 4 pièges, donc, euh, qui sont euh, ces endroits de la carte. Donc, il faut aller euh, à un pouce, enfin à une distance de 1, hein, sur les petits réglés, c'est le régler sur la tranche, d'une de ces zones, interagir avec. Il euh, y a un petit jet de défense physique à faire, il faut faire plus de succès qu'il n'y a d'ennemis euh, en bonne santé qui le contestent. S'il n'y a personne, en gros, il faut un succès, s'il y a un ennemi, il faut deux succès, etc. Et auquel cas, on prend euh, l'objectif. Chaque objectif. Comme ça, Tenu te rapporte un point de victoire à la fin du tour. Et surtout, euh, les ennemis qui seraient à contester ces zones-là alors qu'ils n'ont pas pris le contrôle du truc, ils se prennent un point de dégâts, donc ils sont même à une distance de deux. Donc moi, par exemple, je, je prends ce point-là et Clément est venu se, se, se caser juste ici, bah, c'est une espèces de piège et il se prend le piège dans la tête. D'accord. Ok. Dans le jeu, il y a euh, un déploiement, un temps, un T0 où on se C'est ça, déploie. Exactement. Ensuite, il euh, y a euh, des rounds successifs. Combien il y a de rounds alors, dans tout C'est 6 rounds dans tout, dans une okay. C'est de l'activation alternée. Exactement. Tu joues ouais. un personnage, Clément joue un autre personnage, tu joues un personnage, il en joue un autre. Tu as plus d'activation euh, que Clément, ça va avoir un impact sur le jeu. À ton il y a la capacité de, pa de passer, en fait. Donc, ouais. euh, il peut me dire, euh, voilà, de, de rejouer. Ou alors, euh, quand un joueur, il y a, il y a une, ce qu'on appelle la priorité, c'est-à-dire que c'est le premier joueur, celui qui commence. Si ce premier joueur est également celui qui termine le tour, il donne le jeton de priorité à l'autre joueur. C'est-à-dire que, bah, en gros, le, un même joueur ne peut pas jouer trop de fois d'affilée. Donc, mm -hmm. au bout d'un moment, je vais lui donner le, la capacité de commencer le tour d'après. D'accord. Et c'est super important parce que des fois, c'est euh, là que tu commences avec ton coup d'éclat, avec ton mec euh, qui a plein de pouvoirs et qui fait plein de trucs bien. Donc, des fois, tu pas envie de trop le céder. Okay. Et justement, plus tes mecs vont se faire coucher ou toi, tu, tu, tu te prends une trop grosse raclée. Bah, tu auras moins d'activation, donc il y a de fortes chances que l'autre, ça soit lui, qui termine le round. Donc ça veut dire qu'il va sans doute te rendre le jeton, si tu trop fort, il va te rendre le, le jeton de priorité, ce qui est ouais. une bonne chose à avoir. Ce qu'il faut okay. faire attention. Ouais. Eh bien, je vous laisse euh, vous, euh, vous déployer. Ouais. Alors, Alors déjà, déjà, priorité. Donc on va lancer 5D et on va regarder qui a le plus succès. de succès. 1. Donc pour moi, j'en suis à 3. Eh bien, je n'ai me... qu'un qu simple oui oui, mais j'en voilà. suis très content. Les sentinelles afflige déjà leur supériorité dans ce jeu. Logique. Donc, effectivement, tu prends le jeton de priorité, c'est-à-dire que c'est aussi toi qui vas te déployer en ouais. premier. Donc, Clément, toi, tu vises les jetons bleus de sénateur parce que, on l'a dit pendant la présentation, euh, des sentinelles, ton intérêt c'est d'aller rusher les objectifs et de les tenir parce que tu es difficilement déstabilisable. Ouais. Donc tu as mis euh, les deux petites sentinelles euh, dans cette position là. Tu as ton prime juste à côté et ici la demoiselle s'appelle Cassandra Nova. Cassandra Nova et euh, elle va aller rusher euh, au centre ou elle bah, va essayer ça va de maîtriser En fait, euh, clairement tactiquement, comme le sénateur, on sait pas où il est, ça va un peu dépendre de là où il apparaît. Je compte un peu qu'il apparaisse du côté gauche, ça m'arrangerait. D'accord. Comme j'ai mes deux sentinelles et le but en fait, ça va être un moment de ramener un peu tout le paquet au même endroit droit euh, en fonction de où est ce fameux sénateur mm -hmm. côté Raph, euh, on a euh, Rogue et Storm euh, qui sont ici hein, si je ne mm -hmm, me trompe pas de ça les ensuite on va le avec Cyclope euh, avec euh, Logan en bas de l'immeuble et tout au dessus on a The Beast euh, également, mm -hmm. on est sur une position euh, bien en barre, comme ça pour venir chercher. Qu'est-ce que tu vas prioriser Tu vas prioriser ces objectifs-là Déjà, ou alors justement, objectifs je vais pouvoir, euh, moi, plus facilement aller à la chasse au sénateur rapidement parce que euh, j'ai la capacité de pouvoir interagir deux fois avec les, les, les scénarios au premier tour grâce à ma, classe, à ma carte First Class. Donc essayer de le trouver assez vite et de dégager très vite la personne qui tient un sénateur hors de portée de danger grâce à la carte To Me My X-Men. Donc d'avoir des leaders qui restent derrière, comme ça bah, le mec qui tient un sénateur il aura un mouvement gratuit pour essayer de se barrer. Ah. Ok, allez c'est parti, Run 1. Donc run 1 c'est la phase de, de Power, power. I got the power. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la phase de Power On met un petit jeton Power sur l'ensemble de nos cartes personnages. Euh, certains personnages en gagnent plus. Pour l'occurrence, moi, euh, j'en gagne qu'un par personnage. Et du coup, c'est à moi de commencer. Mm -hmm. euh, et bien, on va attaquer les hostilités. Donc là, mon but, euh, clairement, il va être d'aller euh, regarder les points qui sont proches des, des points fixes. Donc les, euh, euh, les objectifs rouges, pour rappel, il faut les détenir. Enfin, il faut euh, porter euh, l'objet avec nous, donc c'est le sénateur. Et les autres, il faut euh, être autour pour sécuriser l'objectif. Donc pour moi, c'est d'avoir un personnage, entre guillemets, qui aille vite là où il y a le sénateur qui est proche de l'objectif. Donc je vais déjà faire un premier mouvement de S avec ma sentinelle. Et je vais en faire un deuxième et me mettre globalement entre les deux, qui me permettent d'être à un des deux objectifs. Voilà, un et un. Ensuite, pour interagir sur un objectif, il faut payer un. On va dire que c'est celle-là. Je vais payer un. Je vais regarder si cet objectif est le sénateur. Tout le monde mm -hmm. est prêt. Eh ben non. Bah bah donc bah on sait bah déjà bah bah que le, plus, le point, un des points les plus importants au scénario ne sera pas là. Voilà. D'accord. Fin de tour. Euh, mm -hmm. J'ai fini mon tour. J'active euh, du coup la Power Matrix de la Sentinelle qui dit que je gagne 2 power. Ouais. Mettre un petit jeton d'activation. Je mets un petit jeton pour dire toi tu as joué. Ça, on l'a vu dans l'émission euh, qui a eu lieu avant le Let's Play effectivement. Ces euh, points de power, tu les as, euh, tu les récupères à la fin de ton activation et tu vas pouvoir les conserver pour euh, le reste de la partie, notamment pour le prochain. Ouais, je compte les utiliser. Oui, je pense. Ouais. Okay. Alors, ben moi je risque, ah. je risque de vouloir d'entrée de jeu utiliser la compétence de Storm qui permet à un personnage qui serait à deux d'un de ses copains de se placer à un de lui. Donc Wolverine va se placer à ah, 1 de beast, en fait l'air de ça fait pas grand chose, ça gratte un peu de mouvement. En se retrouvant là, il a déjà gagné un petit truc gratuit. Alors ça gratte plus que ça, puisque tu n'as pas wallcrawler, donc euh... Ça me fait en plus euh, grimper euh, l'ascension. C'est ça. Et de, par contre, le fait de descendre dans l'immeuble ne me coûte rien. Donc il va bouger, Bolvi. Il va aller ici. Donc, on est à 1. De l'objectif là, il va interagir avec. Donc comme je disais au premier tour, j'ai pas le choix cette carte là, c'est fatalement au premier tour, je craque mon first class, hein, qui fait que toutes mes premières interactions ne vont pas me coûter de pouvoir. Donc il va tenter de prendre le contrôle du piège. Ouais, et puis ouais. je vais être 4D, est 4D, c'est sa défense physique. Et il réussit avec Brio. Donc ouais, brio, tu fais combien yo. Je fais 2 succès. Ok. Ouais. Et puis il n'y a pas de spécialement de piège, il pas de truc. J'ai mis des jetons voilà, exprès de côté. Donc ça c'est pour les X-Men. Et ensuite, bah, pour son deuxième mouvement.. On va aller se placer un peu par ici, à un de l'autre. Et là, il va cramer son pouvoir, car la carte, elle t'offre une réduction que sur la première interaction. Pour voir bah, si c'est le sénateur. Et donc... Laille, laille, laille. Ouais donc ça veut dire que maintenant, le sénateur, euh, bah, on sait où il est. <rire> donc là, l'avantage, c'est que... Justement, j'ai un avantage. C'est que je sais où est le sénateur et pouvoir... euh, en l'occurrence à toi de jouer. Voilà, et il est au milieu. Donc euh, l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir commencer à dérouler un peu ma stratégie en termes de placement des figurines. Euh, ce qui est vachement bien. Donc, ben, bien évidemment, hein, mm -hmm. on va faire quoi On va aller chercher ce fameux sénateur. Donc euh, je vais bouger ma première sentinelle une fois et une deuxième fois. Je vais me mettre à 1, mais légèrement en arrière, parce que je n'ai pas envie de lui donner euh, des attaques gratuites. Voilà. Je vais payer un parce que c'est un Interact. Et donc là... Oh, oh Surprise Oh J'ai ah. un Sénateur. Euh... Et là, le voici. Voilà. Et ensuite, fin d'activation, il se passe quoi Et je gagne 2 power avec la Power Matrix. Et je mets un jeton activé sur ma sentinelle. Mm -hmm. Donc là, euh, le Sénateur, on le met sur la carte, on ne le met pas sur le socle. Ça a une importance Ouais, mmh. ça... Ça... De ça... Ça publie euh, un peu moins la table. Ouais, ok. C'est ça. Et puis on sait qu'il le tient, comme ça. D'accord. Tu Alors... doit l'emmener quelque part Non, juste le tenir. Pendant combien de tours Chaque tour il le tient, c'est 2 points de victoire. Si possible, okay. cito, quoi. Alors, ouais. on va pas... Oui. Alors, Alors voilà. ça veut donc dire qu'il va falloir maintenant bah, commencer à se montrer agressif. Alors, je vais commencer par bouger notre ami Cyclope. Qui va donc s'avancer par ici. Et on va commencer à tirer sur cette sentinelle-là. Voilà, on agresse Avec les, les robots. Quelle injustice Nos petits Blast, donc c'est une source de 4. Hum. Donc, pas de soucis. Je peux même regarder un petit truc, je suis à peine plus de 3 que lui, ça veut dire que plus tard... Il devra faire quelque chose si lui veut m'attaquer. Alors, question, dans le jeu, mm -hmm. je peux mesurer à tout instant mes ouais. distances t'as le droit. Euh, J'ai le droit d'utiliser, comme dans Star Wars Légion, la réglette de mouvement et d'y additionner la réglette euh, de visée Exactement. T'as ouais. pas le droit de mettre deux réglettes de mouvement à la suite. Voilà. T'as pas, pas, pas le droit de mettre deux réglettes de même type. Ok. Par contre, là, tu as fait euh, une mesure avec ta réglette euh, de tir, puis après, t'as mesuré avec une réglette euh, inférieure, t'as tout à fait le droit de le faire. Parce que c'est pas les deux en même temps. Ok, d'accord. Donc, eh ben c'est parti pour un tir, c'est donc 5 dés de la part de notre ami Cyclope en, en énergétique. Donc moi j'ai 4 d Et t'auras un dés de moins parce que tu tiens le sénateur. Ouais, c'est un peu triste. Hop. Alors, eh ben, une touche. Hein, de moi je fais un succès également. En plus avec un zig, oui, oui. Ouais. on y tient, voilà. c'est important. Donc ben Cyclope... Euh, c'est un gros nul. Il a, voilà. il, il a réussi à la rater, et elle, elle est pas, la cible n'était pas assez, assez grosse encore. Mm. Donc ben, c'est tout pour lui. Voilà. Alors moi, euh, là mon objectif il va être de prendre mes bombes à moi, parce que bon bah, euh, il faut quand même aller chercher les choses. Donc je vais jouer Cassandra Nova en premier. Mm -hmm. euh, je vais l'emmener à l'autre objectif. Premier mouvement, deuxième mouvement. Donc je ne mesure pas deux fois hein, puisque je suis largement apporté. Je vais lancer autant de dés que ma défense physique qui est très pourrie mm -hmm. de dés, il faut que je fasse un succès. Euh, je n'ai pas de succès. Donc.. Donc tu ne prends pas l'objectif. Voilà. Donc là j'ai euh, entre guillemets un désavantage stratégique qui va être problématique pour la suite. Heureusement que j'ai le sénateur, Alors, sachant que par contre que ça va être compliqué pour moi de prendre ce point-là. Tu as deux mecs dessus, donc il faudrait ouais, que fasse trois succès pour vraiment vraiment C'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Alors, et ben justement, euh, on va sans doute jouer. Euh, on va jouer ça, on va jouer. On va jouer Rogue. Hein. Alors Rogue. De toute façon là on a un truc un peu fait elle va aller ici elle va tenter de prendre le contrôle de son point là donc 4d de défense physique et elle nous fait trois succès dont asie oui oui on y tient donc on prend le contrôle du piège ici elle dispose d'une deuxième action alors maintenant on pourrait se poser hein, est ce qu'on va vouloir aller engager une distance de 2 est ce que se rapprocher ça me paraît pas forcément la meilleure des idées notre ami au sénateur est là-bas, donc c'est de lui qui va se rapprocher. Mais pas trop non plus. Elle va aller à peu près au niveau de Cyclope. Donc l'idée, c'est d'être un peu plus de 3. Pour éviter que je la tape gratuitement. Voilà, elle va être ici, juste pour lui casser les pieds. Euh... Donc, à mon tour, moi j'ai le choix, je peux passer pour voir ce qu'il va faire sachant qu'il a une activation de plus mais je veux garder la priorité mmh. du coup je vais quand même activer ma Sentinel prime donc euh, évidemment je vais jouer en priorité les objectifs donc je vais déjà aller sur l'autre objectif pour voir si je le prends je vais bouger je vais me poser dessus parce que je suis un gros sac quoique je vais légèrement me décaler Hop, comme ça je vais payer 1 pour interagir sur l'objectif, je vais mm -hmm. lancer 3D. J'ai un succès. Donc je prends l'objectif. Mm -hmm. Donc C'est le zigoui, hein, évidemment. Euh, donc ça, c'était ma première action avec un interact. En deuxième action, euh, bah, je pense que euh, tu vas subir euh, la foudre de ouais, la sortie. Le premier tir, effectivement, 10 dans le 3. Un voilà. tir de plasma dans notre ami euh, Logan. Donc 5D de plasma blast. Pour rappel, donc, je fais autant d'énergie euh, que de dégâts. Et je peux rajouter des dés, mais là, j'ai plus d'énergie, donc euh, voilà. Moi, j'ai 3 dés de défense. Donc, 5 dés. Hop. Oh, c'est un beau jet Donc, je ne défends pas. J'ai 2 critiques et 2 hits, donc pour le moment, j'ai 4 succès. Mm -hmm. euh, je peux, normalement, à la phase de modification, euh, payer pour reroll des dés, que je ne vais pas faire, puisque je n'ai pas d'énergie, et mes 2 crit me rajoutent des dés. Donc, je fais 5 succès. Eh ben je n'ai pas... Je n'ai fait aucune défense. Donc, notre brave Logan va se prendre ses 5 dégâts, <rire> et gagner accessoirement 5 pouvoirs donc moi également c'est rude quand même là comme là d'entrée je, je suis psychologiquement préparé à ça voilà <rire> donc tout va bien euh, donc je vais euh, gagner 5 d'énergie également c'était ma deuxième activation euh, mmh. je réfléchis si avec le pouvoir je bouge le Logan pour quelque chose d'autre sachant que c'est moi qui vais jouer en premier le tour d'après et je me dis que ça peut être pas mal de le ramener vers moi, pour euh, permettre de le blaster avec quelqu'un d'autre. Euh, ce que je vais faire, je vais payer 2. Et je vais utiliser le câble pour euh, bouger euh, Volvi, d'une distance 4. Donc mmh. je revérifie, mais normalement j'étais à 3, donc c'est tout bon. Hein, pour Et je vais le bouger de S euh, dans ma direction, sauf que je vais... Donc les là, chambres. tu utilises une des euh, particularités qu'on avait présentées avec euh, les Sentinelles dans l'émission. Mmh. À savoir d'utiliser un câble tracteur qui permet de déplacer, en fait, euh, un, un personnage. Alors, à savoir que sur ce scénario-là, en fait, comme il n'est pas obligé de rester sur les objectifs pour les détenir, c'est pas extrêmement ultime. Là, je le rapproche de moi, histoire d'avoir plus de sources potentielles pour l'attaquer. Oui, parce qu'on rappelle voilà. qu'en fait, sur cet objectif, il a posé la marque des X-Men, et que donc, de fait, elle vous appartient pour l'instant. Voilà. Est-ce euh, est que tu peux mettre un token non, lambda là-dessus Tiens, les shields, là, ou je sais tu pas, tu pas Tu vois, Gantanu, euh, un grand Thanos, tiens. Voilà. C'est parfait. Euh, fin d'activation, euh, je gagne 2 d'énergie avec le, la Power Matrix. Et, et donc toi, tu auras token. joué tout le monde. Hein. Voilà, j'aurais joué tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il me reste à jouer Storm et Beast. Les deux objectifs près de moi, bah, je les ai déjà. Ceux de l'autre côté sont un peu trop loin, ça va être compliqué. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va effectivement euh, bah, déplacer Storm. Donc, je qu'on va faire pour l'instant un petit pouls central, puis on va essayer de se concentrer sur, euh, sur la sentinelle donc Storm alors elle c'est 4D hein, en énergétique donc c'est pas de ouf ouais. sachant que toi tu devrais avoir 4D et t'en as plus que 3 parce que tu tiens toujours le sénateur c'est ça, par contre il y a un potentiel choc dessus ouais. alors c'est un bon jet plutôt donc est on est dira... alors pour l'instant 3 succès, 2 succès normaux, 1 critique Sur à quoi je vais rajouter mon critique ça fait 4 succès donc moi j'ai fait 2 critiques donc pour le moment 2 succès et Je fais Et quatre succès. Il y a donc d'arrêter mon éclair avec ses dents. Voilà, voilà. <rire> donc ça ça me ta soirée sans... pour le moment en termes de défense. c'est pas mal. Alors, ah, mais il y a reste... toujours un retour de foudre. Hein, il un moment... me reste liste qui va, qui va, qui va. Oh, oh, il va lire un bouquin dans un coin. Euh, ouais, je <rire> pense qu'il va. Je ouais, dis que c'est la paix, enfin euh, plus mieux que la guerre. Je tombe d'ailleurs. Hop là. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Je sais ce qui va être limité dans ce qu'il fait ou pas. Il va tenter de venir... À tenter Il y a un truc intéressant. Voilà. Je vais aller me mettre ici. Il doit être à un... Ah. Pas mal de l'objet. Ouais, si yes, tu décale un peu plus sur la centre. Ah. Donc, on va tenter hein, de lui shipper le truc sous le nez. Shipper, arrête de un shipper. shipper. Alors, il a 4 dés, sauf qu'il va, il va devoir faire 2 succès, parce qu'il y a un personnage qui conteste le truc. Ouais. On va essayer. C'est ton jamais. Et il y arrive 3 succès. C'est de la donc, triche. Euh, ouais. C'est de la triche, tout le monde donc, a joué. Donc, on vient de lui piquer le petit piège sous le nez. Donc ça, c'est pas très très gentil, ça. Donc, beast a terminé. Je crois que là, tout le monde a joué. On est donc en fin de tour. Donc, ok. Calcul du scoring. Alors, donc, on regarde déjà euh, le sénateur. C'est Clément qui tient le sénateur en question. Ça lui donne donc 2 points de victoire. Okay. Ici. Ensuite, au niveau des pièges, il en tient absolument aucun. Okay. Ce qui veut dire, moi j'en ai 3. Ça me donne donc 3 points de victoire pour l'instant. Okay. Avant de commencer le deuxième tour. Alors, en plus de ça. Euh, donc à quelle face c'est Je vous dis ça. C'est pendant la phase de Kinoff, donc maintenant, donc, mmh. tous les personnages qui seraient à deux d'un piège que je contrôle se prennent un point de dégâts. Donc la Sentinel Prime se prend un point de dégâts. Qu'elle peut parer ou pas Non, parce qu'elle gagne un pouvoir quand même. Nine, nine, nine, ouais. nine, nine, nine, nine. Alors, à savoir <rire> que normalement, un scénario qui te met des dégâts ne te fait pas gagner de pouvoir, puisque ce n'est pas un effet d'attaque ennemi, enfin un effet ennemi. Sauf que là, le scénario s'est est bien que mmh. quand tu te prends un dégât, tu prends un power. Donc je vais prendre du power. bien un salut power, T'as pas et eh ben C'est parti, donc euh, Raph est le dernier à avoir joué, donc je garde la priorité. Donc là, euh, on va regarder un peu ce qu'on va faire. Euh, j'ai le choix, j'ai peut-être avec la sentinelle prime là-bas où je peux tenter de reprendre l'objectif. Ça peut être pas mal, il cogner un peu. De reprendre le point qui est juste là en fait Ouais, ouais. Après, le, ouais. le problème c'est que là, si je reprends le point, potentiellement je le couche Logan parce que bon, il a quand même bien souffert. Euh, Beast peut à son tour lui-même aussi euh, reprendre l'objectif Sauf que Beast, euh, niveau défense énergétique, il est un peu pourri Donc je me dis que potentiellement, en attaquant deux fois Sachant que j'ai quand même pas mal de power Il euh, y a quand même moyen que je couche les deux Donc première chose, je vais attaquer Wolverine euh, je vais... Avec ton... ton sentinelle qui est là Avec la prime, ouais oh, euh... non, le Prime. Ouais. Euh, combien te reste-t-il de points sur Wolverine De points de vie, s'il te plaît Deux 2. Eh ben, je vais booster mon attaque, je vais mmh. payer 3 pour monter à donc 5 plus 3D, donc 8D, pour taper Wolverine. Donc c'est de l'énergie éthique, c'est ça Exactement. Donc moi j'ai 3D de défense. Alors pour le moment j'ai 3 succès. Hop. De mon côté j'en ai aucun. Et eh ben euh, ça suffit, c'est ça, hein j'ai un crit. Ouais. Je vais lancer le crit. Alors Et eh ben c'est le moment où moi je vais jouer une ouais, carte. Ouais, je doutais, ouais, je m'en doutais. Pour éviter de se faire coucher Wolverine bêtement, il me reste 2 points de vie. Je vais donc utiliser sa compétence de régénération, hein, le Exceptional Healing, ça me coûte 3 points de pouvoir, et il dit qu'il prend que 1. Voilà, donc moi je ne gagne qu'un power. Donc il est toujours là. Avec la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort Ce qui va sans doute le contraindre maintenant à devoir ne pas faire ce qu'il avait prévu. Voilà, donc là ce que je vais faire. Euh... Volvi il a 4 ans défense physique. Hein. Mm -hmm. euh, Bis 3. Euh, 2. 2. Et ben je vais continuer À taper Wolverine, mm -hmm. je vais refaire la même. Je vais payer 3 pour relancer une idée. Ouais, tu t'acharnes. Ouais. Aujourd'hui il faut un. Bah mais euh... ce sera malheureusement pas assez. Donc Volvi eh ben Wolvi euh, aura fait ce qu'il peut. Bon. La bonne nouvelle c'est qu'il ne restait qu'un point de vie, donc il ne peut gagner que un de pouvoir sur son builder dessus. Voilà. Mon but c'était ouais. vraiment de le coucher. Alors, ce qui se passe là c'est que ton personnage est KO. Ouais. Donc on voit que tu es en train de euh, retourner euh, la ta carte. C'est ça. Je lui mets bon, un coup de est Normalement dans ça se pommes. fait à la fin du round mais comme il n'a pas de carte qui lui permet de rester dans, du côté île... La, la, la seule carte qui permettait voilà. de remettre un personnage en état qui, avait été, qui aurait été mis dans le tour, en fait, elle a été à la même sortie du standard. On a plus voir mm -hmm. mm -hmm. de jouer. Qu'est-ce qui se passe euh, là, du coup, pendant euh, ce round il va pouvoir être activé quand même ou pas non Du tout. Non, là il est KO, il on est KO. Est par contre, il ne peut plus être activé mais il ne peut plus rien lui arriver. Voilà, on est peut C'est comme si Qu'est-ce qui se passe avec euh, Wolverine retourné Qu'est-ce qu'il a en mieux, qu'est-ce qu'il a Alors, rien Il perd des points de vie. Ouais. Donc ça c'est casse-pied. Euh, il perd la capacité à jouer les objectifs, Ah mince ah. Par contre, pour chaque blessure qu'il a sur lui, il gagne un dé d'attaque en plus. Il devient très en colère, il veut taper. Et la carte qui t'a permis tout à l'heure ouais. euh, de n'avoir qu'un point de dégâts, ouais. c'est une carte que tu as cramé définitivement Ouais, c'est fini ça. D'accord. Sachant qu'il a déjà un facteur régénérant de base, mais là, il n'a même pas eu le temps de régénérer. Donc, ok. Euh... C'est ça. Euh, donc moi, j'ai fait deux actions, mm -hmm. hein, mais je vais continuer à jouer. Euh, première chose, je vais faire un interact dessus. Mm -hmm. L'objectif. Donc je vais lancer euh, 4D, euh, non, 3D. 3D en physique. Ouais. Euh, et, je vais et là, il te faut de prendre... deux succès, ouais. il y a malgré tout Beast qui te casse les pieds. Et j'ai fait qu'un succès, donc je n'ai pas repris l'objectif. Tu voulais reprendre l'objectif qui était voilà. ici, après avoir mis euh, KO Wolverine. Alors potentiellement, mon plan, si je reprenais l'objectif, c'est de garder les deux pouvoirs que j'avais pour bouger Beast, pour le forcer à faire un mouvement, pour revenir jouer l'objectif. Alors là, bah, ça sert à rien puisqu'il l'a déjà. Donc euh, simplement, je vais finir mon tour. Donc, je vais gagner deux pouvoirs avec la Power Matrix, et je vais mettre un petit token activé sur ma Sentinel Prime. Mais bon, j'ai couché oh, Wolverine, c'est déjà bien. <rire> euh, D'ailleurs ça me fait penser, on a oublié un petit truc mon cher Raph, ouais. c'est tout simplement ma compétence de leader. Je t'ai couché un personnage de oui. pouvoir 4, ça Donc, veut dire que chacun a le droit de gagner un, un pouvoir, pouvoir chez toi. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc je gagne un de pouvoir sur la Prime, sur la MK4, la deuxième MK4 et Cassandra Nova. Voilà, c'est à toi. Pour l'instant je vais utiliser Rogue qui va dépenser 2 pour faire une charge. Donc une charge, ça lui permet en une seule, une seule action de faire et un mouvement et une attaque. Donc elle va faire son mouvement, on va se rapprocher de la sentinelle, celle qui tient le sénateur. On va se mettre par ici près de la voiture. Avec un peu de chance, on pourra lui jeter dessus. Et donc, toujours la même action, je vais frapper avec son attaque de base qui est à 5D. Et donc, je choisis que l'attaque est physique. Ouais, Parce que ben elle a le choix. Et du Comme coup, ça, tu n'as que, que, que 2 2D, 2D de défense. Elle fait un petit 3. Moi, je défends de 1. Je réfléchis. Je suis à 4 de la prime normalement. Je vais quand même payer 1 avec la prime pour faire une reroll sur le dé. Non, machin. Est-ce que tu veux faire quelque chose Oui, je viens rien à faire. Oui, oui, Je refais la même. Donc, je ne défends que de 1. Donc, je prends 2 points de dégâts. Et moi, ça me donne 2 points de pouvoir. Écoute, elle risque de refaire la même chose. La charge, hein, juste une attaque de base, la même. Ouais. Et là, euh, ça va commencer à s'énerver. Donc quatre touches, dont deux critiques. Donc je rajoute 2 dés en plus avec mes critiques. Un zigouigoui. Alors le zigouigoui, il Alors. a un effet c'est qu'il te vole avant les dégâts, je te vole un point de pouvoir. ouais Alors, On Alors, va... rappelle que dans euh, Marvel Crisis Protocol, mmh. quand tu fais un critique, tu peux ajouter euh, ça. Des ça des à, un à succès automatique. En fait. Plus un dé que tu vas rejeter, qui donnera peut-être rien, mais ouais. tu rajoutes un dé dans le pool de dé global. Ouais. Si ton critique, tu, tu, il faut que ça marche par contre pour avoir le dé en plus, il faut que ça soit sur le jet initial. Comme là, Clément a des, pot des, pot des potentiels rerolls, s'il chope un critique sur un reroll, celui-là ne rajoutera plus de dé au pool initial. C'est quand même un succès. Mais voilà, c'est vraiment sur le jet initial. Il y a quelques personnages ouais. qui peuvent obtenir des critiques avant l'étape de résolution des critiques, voilà. qui est le tout premier truc. Alors, bah, donc on en était à. Ah, euh, donc il y a 5 euh, enfin, points de dégâts qui arrivent sur la sentinelle, pour l'instant il n'a pas de succès sur ses dés. Après ça, ça, ça sent un euh, peu le caca. Il va tenter d'en obtenir. Donc je vais payer 2 avec ma prime pour euh, reroller mes 2 dés euh, sur ma sentinelle normale. Et j'espère en avoir au moins 1 de succès, voire 2. Mmh. Et bah c'est la lose J'ai 0 succès Alors il lui restait combien de points de vie Et ben bah, cette... euh, 5 et bah en plus ça me donne 5 pouvoirs, cette affaire. Oui, et euh, du coup, et ben bah, euh, un oh, Sénateur Un Sénateur tiens. Un Sénateur Alors là, du coup, t'es KO. T'es KO <rire> Alors, comment oui, ça se euh, passe tu, ah, normalement, alors, euh, tu donc, retournes pareil, ta carte. Pareil que Logan, effectivement, donc il perd sa carte, etc. Mais t'en as... Ah, a... ah non, oui, c'est bon. Donc lui met un petit jeton pour dire que la Sentinelle-là, elle est dans les pommes, elle ne jouera pas ce tour-ci. Donc là, c'est celle-ci, elle est dans les pommes, elle jouera pas ce tour-ci. C'est une activation que t'as perdue pour ce tour. Euh, oui. Tu vas retourner cette carte, tu vas avoir un petit peu moins de clochie, tu vas taper blindé moins fort. d'énergie. Par contre, tu es blindé d'énergie. Mm -hmm. voilà. Ici, du coup, Alors, on ne joue plus. Elle, a... en plus, au passage, il y avait le sénateur qui donc il a tombe. Il l'a lâché. Dans... Alors, quand ouais. il tombe comme ça, eh ben, c'est moi qui vais pouvoir le placer où je veux, à 2, de l'endroit où euh, le... Le... la cible était. Donc Je vais le mettre par ici, pas loin de Rogue, comme ça. En fait, Rogue, ce qu'elle peut faire, c'est en payant 1, elle va ramasser le sénateur tout de suite. Oh, ok. Et puis, maintenant, je peux jouer tout ce qui n'est pas une action, parce que j'ai fait mes deux actions, mais tous les super pouvoirs qui ne sont pas des actions, je peux les faire. Alors, je pourrais acheter des voitures, des machins, moi, c'est pas très intéressant dans l'immédiat. Cyclope va payer. Il va payer deux pour jouer. Euh, ça ça s'appelle To Me My X-Men. Et donc, ça permet de prendre jusqu'à deux X-Men et de se diriger de Small vers Cyclope. Ah ouais. Donc... Alors, Au les... hasard. Voilà. On a donc notre ami ici, elle. Alors pour avoir une idée, quand on va vers quelqu'un, on a le droit à un cône à 90 degrés, en gros, dans l'angle dans de la direction. Donc elle pourrait partir par là. Elle va partir, elle va partir. Près du lampadaire, c'est pas mal. Ensuite, je vais utiliser ma compétence d'une fois par round, c'est-à-dire un tout le tour en question, où elle peut se téléporter à un de quelqu'un qui est à deux d'elle. Alors j'hésite, j'hésite, où est-ce passé le 2 Moi j'aurais pu la mettre par là, mais ça revient même. Elle va aller se cacher derrière Cyclope. Donc là vraiment le but c'est, euh, barre. vous n'aurez pas le sénateur. J'ai payé 2 avec Cyclope, c'est-à-dire que j'ai le droit de bouger également un deuxième X-Men. Et pour le coup, comme je me dis que par là-bas il n'y a plus grand-chose qui se va jouer, j'ai toujours ce point-là, lui, il va avoir beaucoup de mal à aller récupérer maintenant ce point ici, car tout le monde a joué, les autres sont très loin. Je me dis qu'il a meilleur temps de repartir vers des endroits plus intéressants. D'accord. Hop, par ici, puis ça lui donnera d'autres options pour la suite du tour. Donc ça, c'était le tour de Rogue. Donc, je vais payer un... pour interagir avec l'objectif qui est à côté de moi, donc ici, mm -hmm. je rappelle. donc il faut que je fasse un succès avec 3D. Donc là, c'est bon. Easy mode, donc, donc deux succès. Un petit, un petit gantelet de Thanos, là Ouais, voilà, tiens, j'en ai un, là. Mais donne-moi un deuxième, je vais prendre l'autre. Hein? Ah, tu vas tenter de prendre l'autre Non, non, je vais prendre l'autre. <rire> donc, pour prendre l'objectif, il te faut un succès avec 3D. Pour récupérer un objectif, un il succès avec, un, enfin, avec mes 3D... C'est les mêmes conditions. Ouais, c'est seulement s'il a des ennemis qui sont autour de l'objectif. Là, bah, il faut que je fasse plus que d'ennemis qui contrôlent l'objectif. Ok. Euh, donc, ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais bouger ma sentinelle. Dans cette direction. Alors c'est pas une action. Enfin interagir n'est enfin, euh, pas ma une première action, action je veux dire. Hop, ici. Euh, je vais de nouveau interagir. Donc payer 1. Tenter de prendre l'objectif. Il est là-bas. C'est un, un poil, succès. Donc, un. Voilà. Donc, ça c'est pas mal. Et ensuite, euh, je réfléchis à quelque chose. Je suis à portée de Storm, mais elle a Stills. Euh, je vais payer 2 pour rapprocher Storm de moi, de mm -hmm. Small. Viens par là, euh, ma petite cocotte là. Donc, ça, euh, tu le fais avec le câble. Hein. C'est ça. ça. Je paye 2 avec le câble. On va éviter de trop bouger les décors. Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, euh, et bah, je. Bah, elle est plus à 3. Et, mettre... là, et là, maintenant, elle est là. Hein. Je vais te mettre une tatane. Alors là, j'ai un peu tout dépensé, donc ça sera juste 4D énergétique. Sachant qu'elle a 4D de défense énergétique aussi. Pour oh. un bon, moment, c'est un succès. Eh, et... bah, ben, écoute, les... ton, ton plasma, elle hein, se voilà. dit que ça, ça la chatouille un peu. T'as dû participe. mettre un peu de foudre dedans, et pour le coup, je du dis, non, je connais. Ouais, voilà. Donc, je vais me déplacer. Pour aller me mettre près de l'objectif, on ça. va sans doute faire une petite attaque. Et selon le pouvoir que je vais euh, réussir à récupérer, il y aura peut-être aussi la, la capacité de jeter, me semble-t-il, des décors. Décors ou ennemis de taille 2. Donc, la plupart du temps, les voitures ou les bah ouais, ouais faire un coup de tempête, quoi. Voilà, faire enfin, un coup de oh tempête. Ouais donc on va essayer de faire un peu tout ça. Voilà. Donc je reprends juste la distance, c'est à 3. Donc je mesure un peu avant, hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Ce truc-là tabossera à bonne distance. Donc elle va s'approcher ici. Là et attaquons la sentinelle avec une attaque énergétique. J'ai 4D, il a Moi 4D. Aussi. Je fais un zigouigoui, je fais un succès. Et ben je te fais un dégât oh. et le zigouigoui qui a dessus te met un choc. Hop. un petit token shock, Donc si choc. Donc le choc c'est un des attaques en moins. Donc la sentinelle va frapper moins fort. Ouais, c'est trop nul. Ensuite, euh, alors, le tempest, le, le problème, problème c'est que jeter des décors, ça coûte 3. Malheureusement, elle n'a que 3. Si je fais ça, je veux pas tenter de reprendre l'objectif. Bon bah on, on va jouer l'objectif. Donc elle va payer 1. Elle va acheter 3 d il lui faut 2 succès. Bon. Ah ouais, parce que justement, il y a une sentinelle. Et donc ça. du coup, sur les 3D, c'est plus 1, c'est 2. C'est ça. C'est. Euh... Un succès de plus par personnage, ça. quelle que soit la taille du personnage. Exactement. Okay. Donc euh, Le seul truc qui compte, c'est est-ce que le personnage est en bonne santé ou pas. Et là, elle est encore toute fraîche. Alors. Si c'était la sentinelle, celle-là, qui va revenir maintenant blessée, elle, elle, elle, elle, elle ne gêne pas. Donc, ouais, ouais, ouais, elle n'aurait pas compté du tout. Hein. Exactement. Deux têtes de mort, donc en gros, ça, ça veut dire, c'est non. Ouais. Donc elle ne prend bah pas l'objectif. une sentinelle dessus, c'est non. Ouais, effectivement, ça ne ça, ça l'a pas convaincue. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour Storm. Alors, moi, comme il m'a tué une sentinelle... Euh, j'ai un petit truc stratégique entre guillemets, à faire, c'est que là, je peux me permettre de passer sans perdre la priorité, parce qu'il a deux personnages à jouer, et moi, j'en ai plus qu'un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer euh, ce qui fera qu'il va jouer un personnage, je jouerai, et il en aura toujours un à jouer, qui fait que le tour d'après, j'aurai toujours la priorité. Donc, mon petit rap, je passe. Mm -hmm. Et bien, je pense qu'on va jouer notre ami Cyclope. Donc, Cyclope, parce qu'il a un truc, il a un petit coup à jouer, en vrai fait, Cyclope. Donc on va se mettre par ici, on va se mettre à une distance que j'estime être raisonnable, ni trop près ni trop loin, c'est-à-dire à moins de 4 mais à plus de 3. Voilà, ce qui permet d'être hors de portée de l'attaque initiale de la sentinelle. Donc on est ici. Et on va refaire à nouveau son célèbre tir à 5D. Donc énergétique, hein. C'est ça. Donc moi, j'aurai 4D. 4D. Et donc il en fait 2. Et eh bah ben, je fais deux succès aussi. Et ben de nouveau, si nous fait un beau rien. Ah, ça rebondit sur la carapace de métal euh, des sentinelles. Mmh, ouais, c'est clair quoi. T'es venu équiper et en avec même temps euh, m'attaquer euh, avec euh... de la lumière, c'est un peu quoi. Il fait ce qu'il peut, hein, ouais. qu peut, Et bah ben, moi du coup, je vais jouer Cassandra Nova. Bah mmh. ben, comme l'a fait Raf le tour d'avant, la priorité reste les objectifs. Donc je vais payer un pour interagir avec cet objectif-là. Je n'ai que... Ah oui, bah non, je ne l'ai pas fait <rire> tu... gagner, en fait. Alors, euh... Tu peux, le, tu peux ouais, euh... pff, le... lui jouer un sacerdoce 2 l'objectif en disant ouais, je mais... je, voilà, je réengage mon ma euh... dévotion éternelle. Mais... Du coup, euh... non je vais faire un petit mouvement de M. Mm -hmm. euh, je vais mettre... Alors, il y a Biscay là-bas, on va éviter de lui donner un petit truc gratos. Je vais le mettre par là. Mm -hmm. Et là, Cassandra Nova, elle a une attaque... À distance 4 de base, donc je peux me permettre d'attaquer Cyclops ou Tornade. Mm -hmm. euh, j'ai bien envie d'attaquer Tornade parce que c'est son leader, donc si je pouvais commencer à l'attaquer, mm -hmm. euh, ça pourrait être cool. Donc ça Alors, va être 5D en mystique. que comme tu es à plus de 2, et là, le couvert, ouais, grâce à sa compétence. Donc pour rappel, j'ai une compétence sub-power qui dit que quand je fais des zigougui, je te pique du power. Ouais, on en a pas beaucoup, ma pauvre. Alors, moi j'ai trop de défense mystique. Pour le moment, oh, je te... Alors... Tu Alors, me sapes 2 de power, donc Déjà, je te pique 2 de power. Donc, oui. je plus rien. Je suis en slip. Voilà. Euh, combien, ouais, tout le temps euh, Et même. du coup, je fais 3 succès. Donc, je fais 2 ah. zigouigouis. C'est pour ça que je sapes 2 de power. Ah. Et moi, je fais 1 zigouigouis en défense. C'est-à-dire que j'ai donc 1 succès. Donc, je prends 2 points de, de, dégâts. de dégâts. Donc, Et ça me, me coup, rend 2 de power. J'en gagne 2 de power. Et 2 de dégâts sur Storm. Je vais payer 3. Puis, je vais te mettre un root Hop, sur, euh, sur Storm. OK. Voilà. Et c'est la fin de tour pour Cassandra Nova, mais moi il me reste plus qu'à jouer le fauve, faut c'est en français pour Beast hein. ouais. donc ben, il va tenter d'aller mettre des petites patates à Cassandra quand même, donc il va d'abord s'avancer il arrive ici, et l'avantage du fauve c'est que lui alors, il frappe à 3, ouais. mais toi tu as des pièges c'est ça alors moi j'ai un petit truc, mm -hmm. tu t'es approché à 3 de Cassandra Nova, ouais. du coup j'ai un power euh, Psychic Destruction je paye 2, mm -hmm. donc c'est à la fin de ton mouvement, hein, donc c'est là maintenant. Tu vas lancer... Euh, non, c'est moi qui lance euh, vice-caractère, donc c'est moi, je lance 4 dés. Mm -hmm. Et euh, pour chaque euh, crit et wild, je te mets un de dégâts, et je peux avancer ce personnage de S. Mm -hmm. euh, tu prends 2 dégâts, puisque j'ai fait 2 critiques. Ok. Et du coup, euh, je... Alors c'est moi qui bouge de S, hein. oui. Et du, du coup, coup tu je... sauves et du coup, bah, euh, c'est évidemment ce que je vais faire. Mm -hmm. Je vais me mettre quelque part par là. Euh, non, je vais me mettre plus près de l'objectif au cas mm -hmm. où. Et attends, je vais essayer de mesurer pour être toujours à 4 de tornade. Même si elle a le style, c'est pas très grave. Voilà, tu peux faire ta deuxième action. Eh ben, écoute, comme euh, il ne reste plus beaucoup de pouvoir à Cassandra... Mm -hmm. ah. Ah, Donc, elle ne peut plus refaire son truc. Que donc, un bah, va juste se déplacer une seconde fois pour aller se mettre par ici. Mm -hmm. Et là, bah, il va utiliser son super pouvoir euh, Baser Instinct. Ça lui coûte 2. Et il peut jeter un terrain ou un ennemi de, sa, de taille 2 ou moins euh, et le jeter de small. Donc, on va jeter son son. Elle est vachement a, grande sur son poteau vert. Je suis désolé. Ah, là. Je crois qu'il pèse pas lourd le poteau vert. Ouais, donc, on va juste l'acheter dans la sentinelle. C'est pas très très gentil. Bon. Donc quand il jette un personnage, le personnage jeté s'il rencontre un objet qui rentre en collision avec quelque chose, prend automatiquement un dégât. Donc Cassandra va prendre un il de y dégâts. quelque chose, en l'occurrence c'était un sentinelle. Ouais, C'est ça. Donc elle, si elle vient de se cogner sur une sentinelle. Donc je prends un de dégâts, euh, je gagne le power. Hein. Bien sûr, donc, ça défait. La sentinelle, elle prend quelque chose Ouais. ouais. Elle va prendre euh, une Cassandra Nova dans la tête, ce qui est taille 2. Donc je prends la taille plus un en dégâts. Donc, ça veut dire qu'il m'a fait 3 touches. Mm -hmm. Moi, j'ai une défense physique de Sentinelle de 3D. Donc, pour le dodge, il faut que je fasse 3 bon, succès. Chaque succès euh, enlève voilà. les dégâts. Bah voilà. Bon, voilà. la, senti, bon, la Sentinelle, c'est un gros truc. Easy. donc ouais, ouais. franchement. Euh, il a même pas senti euh, la meuf chauve qui lui connaît dans le dos. Qui voilà. s'est collée sur son dos, <rire> la tête <est> en bas. <rire> ouais. Et ceci doit conclure le tour, me semble-t-il. C'est ça. Donc, c'était la dernière action. Donc, pour cette dernière action, si on compte les points, je tiens... Deux des points, deux des pièges et toi aussi. Donc on gagne déjà deux points chacun. Par contre, je tiens le sénateur. Ouais. Donc tu Donc, commences à on va prendre de l'avance. c'est à, et 7 pas trop à 4 au troisième tour. Donc là, il garde la priorité puis je joue en dernier et on les reprend. pièges remarchent, c'est-à-dire que ben moi je vais prendre un point de dégâts avec Storm à cause du piège ouais. et, on et moi pas un avec la Sentinel Prime. Et ben voilà. Alors Cassandra, j'ai 3 de power. Ouais. Tu as deux de moi, c'est-à-dire que je n'ai plus mon couvert. Oui, bah c'est pour ça que je suis resté voilà. là. J'espère faire plus de dégâts avec le, la projection. Euh, je vais euh, claquer un de power mm -hmm. pour faire un mind possession. Ah, la célèbre attaque. Voilà, donc c'est 6D en mm -hmm. mystique, psychique. Et euh, une fois que l'attaque est résolue, je vais pouvoir bouger ce personnage de sa vitesse. Mm -hmm. Donc 6D. C'est parti. Ah. Pour le moment j'ai deux succès. Donc contre ma défense mystique. Bon, hein. ouais. bah, elle a décidé de tomber là en fait. Voilà. Donc, bah, le mouvement a lieu après l'attaque. Donc je ne peux pas. Donc, ça s'arrête là en fait. Euh, tornade vient de tomber. Je viens de dés un personnage. Donc une. Le compétence de leader de mon ma sentinelle prime s'active. C'est un personnage de puissance 3. Donc je peux mettre 3 de power. Un peu partout. Bah, ça va être partout, sauf sur la MK4 qui est abîmée, qui est déjà à 10 de power. Donc ça, c'est ta compétence euh, De leader. De leader, qui s'est activée. Euh, quand il dit death, elle est KO. Est -dire elle que... est KO, c'est ça. Euh, voilà. Non, elle, non. Elle, elle revient. Elle, elle dans le jeu, c'est es techniquement, days. Ça veut dire que tu es euh, dans les pommes. Ouais. Voilà. Et effectivement, le, ce qu'ils appellent le KO, en fait, c'est euh, es sorti du match. Ok, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je fais la différence. Mmh. Et bah, écoute, euh, tout simplement... Euh, je vais refaire la même mais cette fois sur Beast. Mm -hmm. euh, donc 6 d toujours pareil. 4. 5, alors, 6. défense mystique, beast, il a 3 de défense mystique. Avec des potentielles relances. Euh, je fais 1. Alors déjà, non. Beast. Alors je vais rajouter le crit, OK, mais je fais un aussi pour Ouais, bah, du coup, euh, voilà. ah, surtout il y a un skull, Beast. dès qu'il fait un skull, un crâne, il gagne un point de pouvoir. En gros, il apprend de ses erreurs. Voilà. Alors moi, je lui ai pas fait de dégâts, mais en vrai, mm -hmm. j'ai pas trop fait ça pour faire des dégâts. Mm -hmm. euh, même si c'était un bon bonus, mais l'intérêt c'est que je vais pouvoir bouger Beast derrière et j'ai envie de le jeter loin de moi. Ah, c'est même si dégâts que ça bouge. Oui, ah, c'est fort. Euh. You may advance point okay. euh, Il bouge de M c'est ça notre cher beast euh, il bouge de M ouais. Donc là je vais lui dire casse-toi frère. Mm -hmm. euh, ouais, c'est pas mal. Je vais même plus l'éloigner par là. Ok. Ouais, c'est uh, de... euh, la fin de. Et c'est la fin de l'activation de notre cher Cassandra Nova. Ok. Alors moi dans l'immédiat je me dis que je suis pas si mal donc le but ça reste de jouer des objectifs dans le jeu donc ce qu'on va faire alors là, il me faudrait il faudrait que Cyclop arrive juste pour faire un truc bien à générer un seul point de pouvoir Hein. <rire> j'ai un peu voilà il faut il faut qu'il réussisse ça parce que s'il si réussit ça il va pouvoir donner des déplacements à ses amis et faire ouais. plein de trucs sympas sur Kit donc on va retaper sur la sentinelle là ouais donc pas facile du... que ce soit celle-là ou les amis celle-là ou pas celle-là là-bas ouais elle a pris un peu de dégâts ou pas un dégât un dégât bon écoute on sait jamais sur un coup de chance Vendu Mais il faut juste un peu de pouvoir. Donc on a deux, c'est pas terrible. Pour le moment, je fais deux, dont un crit. Ouais. Rien du tout. Et bah, voilà. Voilà. Non, on le club euh, déçoit jusqu'au bout. Donc, et ben bah, il va refaire la même. Parce qu'il ah, a vraiment à même... rien. Il a plus que hein, ça. Hein. <rire> il, a... <rire> il a une lose. Incroyable. Alors... Et bah, trois et quinze, il ne sert à rien. un avec euh, un ouais. crit. Hop. Ok. Je fais okay. un. Okay. Donc, il fait deux points de dégâts. Oui. Ouais, il ouais. ouais, il gagne deux. Wouhou Wouhou, Wouhou Alors... Il va donc utiliser sa compétence pour 3 de Field Leader. Donc ça lui permet de choisir un allié à 4 de lui et de le faire avancer de Small. Alors là, j'ai deux options. Soit je me dis, on commence à déplacer notre ami Beast pour l'amener un peu plus à aller vers l'objectif là-bas. Ça peut être intéressant. Mais la sentinelle-là va sans doute pouvoir, avec ses câbles, me casser, la... me casser les noix. Par contre, si je me dis, je sécurise le ouais, sénateur jusqu'au ouais. bout et... Re continue son petit bonhomme de chemin loin de tout. C'est pas si mal. Donc c'est tout pour Cyclope. Euh, j'ai Je même revenir en arrière. Elle était où Elle était là. Euh, non, bah le trix de mouvement, en fait, ne lui donnera rien. J'ai mon truc une fois par tour, mais là il m'apporte rien de spécial. Là. Donc c'est tout pour Cyclope d'ailleurs. Voilà. Alors, moi. À l'instant, euh, celui qui peut me, le plus me faire chier, euh, c'est Beast. Parce que globalement, euh, Volvide, de son côté, il a déjà mmh. les objectifs. Donc, à part me taper, il va pas faire grand-chose d'autre. Par contre, Beast peut potentiellement aller me piquer l'objectif qui est euh, du côté mmh. gauche. Donc, ici. ouais. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma MK4, là, qui est blindée aux hormones. Et euh, je vais tenter de gagner à payer Beast. Donc, pour le moment, je vais payer 3. Mmh. Alors... Donc je vais payer 3, mm -hmm. et je vais te mettre ma grosse attaque dans les dents. Donc c'est des... Non, c'est du Physique. C'est du Physique. 4 des Physique. Ok, et sur un, les Walsh, je peux te mettre Incinérette, Slow ou choc. Alors... On en défend 1 pour l'instant, Pour moi critique. Deux. Et ben 1 avec un Critique, pour l'instant moi ça me va. Ouais, alors moi, je vais payer avec ma Sentinel ouais. Prime 3 pour relancer 3D. Et ben écoute, Bis va faire pareil. Il va payer 3 pour, donc pour je ne peux pas 3D. relancer des crânes, donc je mets ça de côté. Et j'ai euh, deux de plus, dont un critique. j'ai 2 le... de plus. Donc, 3 euh, succès. Toi, 4, c'est ça Ouais. Donc, je prends un point de dégâts. Bon, j'ai pas euh... de, de, de, de wild, donc c'est un peu dommage. Je vais ouais. Ouais, après, mon. Euh, donc, s'en s'en sort bien. Il est content. Euh, bah, du coup, je vais refaire une deuxième fois la même chose. Parce que bah cette sentinelle, elle est blindée, mais comme jamais. Euh... Ouais, je fais ça. Donc, UD en physique. Ah, alors c'est mieux. C'est mieux mais aussi. Mais je suis pas mal aussi. Donc, pour le moment, je suis à 4 succès. Alors, moi, je suis à 3, donc 2 critiques. D'accord. Je suis à 4 succès et. Le petit crâne, et ben me moi donnera je vais payer 2 avec ma prime pour relancer 2 d Ok, moi je vais rester comme je suis. Donc je prends mon pouvoir du skull. Voilà, donc je vais te mettre... Euh... Donc là je mets 6, pour le moment, j'ai 6 succès. Et ben moi j'en pars 4. Voilà, donc, donc je prends 2 points de lui dégâts. Je vais mettre 2 points de dégâts. Par contre j'ai 3 wild, 3 zigougui ouais. exactement, pour Tifon. utiliser le vrai terme. Donc je peux lui mettre soit un soit choc, soit slow. J'en ai 3, peux pas. pas choisir, bah ben, vas-y. C'est toi qui ouais, choisis hein. ou c'est qui qui choisit du coup C'est oh, ouais. lui qui choisit. C'est toi C'est moi. moi. Ouais, quand même. Donc ça, c'est une capacité qu'on a vue quand on a présenté la carte, effectivement. Tu choisis un des, euh, une des, euh, un des pions qui, euh, qui fait mal. C'est ça. Il va prendre ça. quoi Alors, euh, c'est pas un par ziboubi, c'est ça C'est un par ziboubi. Donc, ouais. donc il peut tous me les mettre. Voilà. Ah ouais. Après... Il, il a pas le droit de mettre, ma réponse. on rappelle qu'il a ah, bien pas le droit de sûr. mettre deux fois le même Non ça sert à rien, en fait une fois que as tu as l'état, tu l'as, tu peux voilà. pas être en train de Et pourquoi il fois. attend une réponse de toi Parce que j'ai une carte qui est censée justement remédier à ça dans la foulée. Et alors Donc, euh, Bah je vais la faire. Alors le seul <rire> truc c'est que stratégiquement parlant je pourrais dire, ah ben je pourrais ne pas te les mettre. Mmh. Mais là la capacité me donne pas le choix. Il n'y a pas marqué May, mmh. c'est Gain One of the Following, c'est à dire qu'on est obligé de le mettre en effet d'état. Mmh. Donc, je suis obligé de lui mettre ben, euh, voilà, les effets d'état. Par coup... contre, je me pose la question si je peux choisir de ne t'en mettre qu'un, et du coup, les autres de dire bah je te mets un cinérette, mais tu l'as déjà, par mmh. exemple je, je ne sais pas. pas, mais si c'est le cas, c'est quand même pas du beau jeu. Non, donc euh, euh, du coup, tu euh, vas peut-être. Hein, mutants, normalement. Il faut Du les beau mutans, jeu. Hein. il demande du beau et jeu. Et du beau jeu, quand même, attends. Euh... Alors, gentleman ou pas gentleman Je ne sais pas trop, mais. Fais grave, tu passes à la télé. Ouais, je suis gentleman, je lui mets les trois effets d'état, mais par principe. Derrière, je vais payer 2 mm -hmm. euh, pour euh, te bouger. Alors, ouais. petite euh, particularité, entre guillemets, un souci. Le, le câble dit en gros que je peux bouger euh, toward, dans Donc, ma direction. Ça, ça donne un angle comme ça. Voilà. Euh, ce qui fait que techniquement, euh, je pourrais juste faire euh, un petit pouce. Sauf que moi, je vais l'envoyer par là-bas. Ce qui fait que, en fait, euh, je vais l'éloigner, enfin le rapprocher de moi, dans ma direction. Mais en même temps, l'éloigner de mes objectifs. Ah, comme ça, alors, tu veux ça c'est ouais, une position légale ça, ouais, de... ouais. Je vais te mettre par là, du okay. coup, sur la voiture. C'est vendu. Wow. Ah, c'est quoi la notion de position légale En fait, il faut, faut, faut que mon, mon socle puisse tenir sur un objectif. C'est-à-dire que si, par exemple, tu n'as pas le droit, euh, j'ai pas de mec en particulier, mais tu pas le droit à cheval, par exemple, sur un truc. faut vraiment Là, toi, le, là le problème, c'est qu'il manquait, se manquait 2000 mètres de mètres pour traverser complètement la voiture. Donc, du coup, ça. je suis obligé de le laisser sur la voiture. Et du coup, cette sentinelle, bah, ouais. elle, a, elle a quand même fait un peu de la voilà. Donc ça veut est... dire que j'ai trouvé il force la main un peu, J'ai vais de jouer Beast. Parce qu'il ne reste plus qu'un point de vie, donc s'il veut jouer ce tour-ci, il va commencer par jouer tout de suite Children of the Atom, mm -hmm. qui est donc la carte qui permet de se débarrasser d'autant de conditions euh, qu'il a dessus. Et chaque condition que j'enlève ah, de cette façon, triche. me donne un point de pouvoir. Ça triche, ça triche. Donc, il enlève toutes les merdes qu'il vient de me donner. Et il va récupérer trois points. Ça me donne plein de pouvoir. Alors... Si t'es d'accord, hein, les voitures, c'est pas marqué, hein, les voitures de base dans le jeu sont je taille 2. Oui, bah, c'est de la taille 2. Donc je vais pas. commencer par la Lamborghini taille 2. Payer 2. C'est léger, Lamborghini. C'est de la fibre de carbone. Te jeter non. cette voiture-là. Alors lui a déjà joué. Est-ce que, est que je la jette sur toi ou est-ce que je la jette sur ton gros bonhomme Ah oui. En me disant qu'il a, a déjà pris deux points de vie à force de piège, lui. Hein. Hum. Donc écoute, euh, j'ai envie d'y croire, en gros. Tiens, allez. Une voiture lui arrive dans la tête. Alors paradoxalement, là, oui. eh ben, Pourquoi euh... tu la mets là Parce qu'elle est détruite. En fait, si je la jette, ah. l'idée du truc c'est qu'il la prend, il se fait tiens toi, prends ça. Et ben, Les décors jetés en sont détruits. Donc la voiture, elle a pété, elle explose sur la sentinelle. Ah d'accord. Alors là, moi, en vrai, dans le principe, je suis pas contre de prendre des dégâts. Parce que j'ai claqué toute mon énergie sur ma prime. Donc de prendre des dégâts, ça me permettrait d'en récupérer un petit peu. Euh, je fais un crit pour le moment, bon, là, tu défend. Un point de dégâts sur les trois, on voilà, prend deux. C'est correct. Alors, quand on jette quelque chose, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on utilise pour se défendre comme caractéristique La défense physique. La défense physique, un, en fait, c'est ce qu'on appelle un dodge. Ouais. Mm -hmm. Et le dodge, ben, ça demande euh, du physique, de ouais. donc et, euh, on utilise la défense physique. Neuf, Alors, ensuite, après ça... On a des choses intéressantes à faire. Euh, J'ai oublié, Raph, je ouais. te le montre. Euh, J'ai oublié de mettre les deux de power sur ma sentinelle. Enfin, non, un de ouais. power. Oui, en fin de tour. Et ben notre beast national, il va dépenser 4 sur tout ça, sur ce qu'il a. Euh, ça lui, dit... lui permet de faire sa grosse attaque, qui frappe à 2. J'ai bien ouais. peur que tu ça à peine trop loin. Eh ouais. Mais on peut deux. taper sur l'autre. En fait, ce qui est surtout intéressant dans cette attaque, elle a 6D. Elle pourrait te pousser si t'étais de petite taille, c'est pas le cas. Donc je le pousserai mmh. pas. Par contre, moi, derrière, j'ai un mouvement de médium gratuit, automatique. Donc ça me permet de faire une attaque, de mettre une patate et de malgré tout me repositionner pour la suite. Voilà. Ça vaut le coup de le retirer de mon objet en, en permanence. Du... Vous, si j'étais à distance, j'aurais retapé sur la prime. Mais bon, bah. Tu peux me confirmer que c'est du physique C'est du physique. Ok. Donc j'ai 3D. Alors, pour deux succès. Nous, je fais un succès. Donc de succès, Z... le zigouioui ne fait rien parce que tu es trop gros pour le Je pas. Donc euh, mm -hmm. voilà, je prends un dégât. Attends, je réfléchis, lui Alors les riroles. lui c'est que en défense. Donc écoute, ça fait un dégât. Je te fais un dégât. Mm. On prend. Ce qui est surtout intéressant, c'est on va pouvoir se déplacer. Donc ça, ça fait partie de l'action. Et pour bah, sa deuxième action, Beast... Euh, hein. bah, je vais faire un mouvement, puis bah, bah, bah, Le but, hein, c'est ouais, d'aller ouais. reprendre un objectif. Donc on se met là. Il va donc jeter ses 4 dés, payer un de pouvoir, pour tenter de reprendre le contrôle du piège, là-bas derrière. Il le fait avec brio. Voilà, voilà. Donc c'était une bonne action, un bon tour de Beast. Alors au niveau de ces objectifs-là, tu en as 3 Ouais, pour l'instant. Et euh, Clem, il en a un. Ouais. ouais. Pour le moment, je, je, je perds gracieusement euh, à cause des objectifs. Euh, le fait de ne pas avoir euh, eu mon objectif au début de partie, mmh. euh, Ça a un peu derrière. je suis en train de le payer. Euh, du coup, moi stratégiquement parlant, il faudrait que si tout se passait bien dans le meilleur des mondes, mmh -hmm. je couche Volvi, je prends mon objo. Enfin euh, l'objo qui est à côté, et je vais prendre l'autre de l'autre côté. Ouais. Mmh. Ce qui le forcerait à soit bouger Rock pour venir prendre mon autre Parce que tu peux pas plus compliqué, est compliqué, enfin c'est ça, il faut que tu couches Volvi en une seule Ouais. Ouais parce que là, euh, toi as, ta carte est retournée. Ouais. Donc t'as un petit peu moins de points de vie. Il a donc, plus 5 là, là de déjà vie, ouais. ce qu'il a c'est que cet objectif-là, il peut le transformer sans bouger, on est d'accord. Mmh. Hein. Oui. Il faut qu'il couche Volvi et puis ensuite qu'il aille chercher le point ouais. qui est là. Pour pouvoir Sachant que Rogue n'a pas quoi. encore joué. Hein. si je, Elle voit que c'est critique, elle peut toujours se dire, bon allez, je viens m'en mêler quand même. Ah tu crois que, ouais, que ça Elle a un sénateur, elle, a un, elle, sénate... joue... elle, elle a un sénateur, mais... mais elle a 8 de pouvoir. Ouais, voilà. <rire> donc euh... bon. La question se posera selon, ben, selon ce qui s'offre au scoring. Mm. Allez, euh, Volvi, euh, Est-ce que il a des rerolls de défense Pas du tout. Il a rien du tout. Donc rien à faire. Il a rien du tout. Donc on va pas utiliser cette carte. Ça sert à rien. Euh, ouais, bon, je vais te mettre une petite attaque énergétique. Ça euh, hein ouais. Et ben il en défend deux avec un critique. Ouais, non, j'ai un crit, j'en mmh. défends deux aussi. Alors mon critique se rajoute. Bon du tout. Alors deux. Ouais, j'allais dire. Je, je ne retiens pas ce que tu as dit. Je vais voir si je paye ou pas. Allez, paye. Euh, je vais payer Je paye 2 pour reroll 2 dés Donc je vais déjà ajouter mon crit mm -hmm. C'est bon, c'est un succès Et je vais reroll ces deux dés. Ouais. Donc, 4, 2 dés Donc 4-2, donc il reste 3 points de vie à ah, Wolverine Je te mets 2 dégâts C'est ça Donc là on est d'accord, c'est des points de vie définitifs C'est-à-dire que, ah bah ben, là euh, Quand il les aura plus, il en il aura sera plus sera mouru C'est ça C'est ça Donc il te reste 3 PV euh, C'est ça Donc là il va serrer les fesses, hein. Ouais, alors okay. je vais refaire la même, mais cette fois mmh. je vais payer 2 pour ajouter 2D à mon attaque. Donc je vais lancer 7 dés. Et lui il ouais, a toujours 3. 4, 5, 6, 7. C'est le moment Alors pour le moment j'ai 4 ouais. succès, dont un crit. Alors j'en défends 2, dont un crit. Et j'ai 5 succès. Et ben tu l'as couché. Voilà. C'est suffisant. Donc je te mets 3 au total Ouais. Donc, je gagne 3 d'énergie avec ma prime. Donc, euh, Volvi, ben voilà. Hein. Adios, amigos. Euh... Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il a fait ses deux actions. Donc, dans tous les cas, il pourra pas retourner au point ici. Voilà. Alors, le truc, c'est -ce qu'il qu a encore la possibilité de prendre le point qui est juste à côté. ouais bah, Oui, tout à fait. Évidemment. Donc, euh, je vais consommer 1 d'énergie et je vais lancer 3D. Et là, comme tu n'es pas en contact avec un ennemi, tu n'as qu'une réussite à faire voilà, avec J'en ai fait deux, donc un crit et un mmh. Oui. Donc, donc, je reprends l'objectif. Une petite main. Pas ton token de de <rire> l'enfer. <rire> euh, oh. Il est passé où le petit token euh, T'as des gants, hein, ouais. tiens, t'en as là. Ouais, merci. Donc, j'ai repris l'objectif. Mmh. Maintenant, est-ce que je fais quelque chose d'autre Bah, euh, tant que non. Pas une non. Ouais. Je gagne deux d'énergie. Parce que bah, c'est la, la Power Matrix. L'autre bonne nouvelle, l'air de rien pour moi, c'est que moi, j'ai plus que... Kling, comme il m'a ôté Wolvie, ça me une activation. Ça veut dire que c'est Rogue qui va jouer en dernier pour moi. Ce qui veut aussi dire que je vais prendre la priorité. Tout en... Allez, on va pas se mettre non plus trop trop loin. L'idée, elle va grimper là-dessus. Oh ça lui donnera un peu le couvert aussi, machin. L'idée, ce serait d'éventuellement d'être à... À deux mouvements maximum de ça pour ah le ah éventuellement ouais. le reprendre ah. donc elle va puis en plus elle veut. donc elle va aller se mettre là derrière comme ça et donc je pense qu'en deux small elle revient à l'objectif ouais c'est sympa tu as décidé de la mettre à un endroit où aucun de mes points de caméra peut la voir elle est bien cachée, ouais. elle était elle... cachée. même la caméra ne la voit plus c'est merveilleux mm. Donc, c'est à toi de jouer ta dernière sentinelle. Ouais, bah du, du coup. coup a pas grand chose euh, à faire à part taper Cyclope, est-ce qu'il a déjà perdu des PV non. Pas du tout, il est tout frais. Non. Donc, et il reste je... un point de vie sur Vist. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein, c'est bête, mmh. mais. Non, mais. Euh... Euh, je vais bouger ma MK4 là-bas. Vu le degré de dangerosité de Cyclope, euh, je pense que tu peux copieusement choisir de l'ignorer. Voilà. Je viens ici, attends, on, on va la mettre en situation de vers qui elle agresse. Mmh. Donc, j'ai fait une première action qui est un mouvement, et je vais te taper. Ouais. Euh, c'est la MK4 qui a choc, donc j'ai un dé en moins, mais j'ai pas ouais. mal d'énergie. Je vais claquer 3 d'énergie pour bon, lancer bon. normalement 7 d donc je n'en lancerai que 6. C'est en... ça. En bon, bon, sachant que j'ai que 2 en défense. Hein. Euh, pour lancer 8 d je n'en lancerai que 7. J'ai que 2 en défense. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est du physique, hein. Ouais. Ah, euh, c'est du physique, Ouais, c'est la grosse attaque. D'accord. Ah, ah quoi que... T'as as combien en physique 4 ou 3 4. Ah non, bah du coup, je vais faire euh, le plastron. Ça me faire le plasma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, un petit critique. Ouais, ouais bon, voilà, c'est voilà. pas télé. Donc, il ne restait plus qu'un point de vie à Beast qui tombe euh, bravement au combat. Je gagne un d'énergie. Oui. Ah, il... il tombe ou il se retourne Il se retourne, il se retourne. Ah. Ouais. Donc, euh, Beast, c'est un fret combien Un menace combien C'est ah, 3. Donc, je gagne 3 d'énergie. Euh, je vais en mettre un sur la prime. Je vais en mettre un sur euh, Cassandra Nova et je vais en remettre un sur la MK4. Non, sur elle-même. Euh, du coup, je vais mmh. consommer un mmh. pour euh, faire l'interact sur l'objectif. Ouais. Alors, Petite particularité, comme je l'ai euh, Days, euh, je il ne compte ne plus, plus, plus ça. sur l'objectif. Donc, ouais. je n'ai besoin que d'un succès ouais. sur 3D. C'est ça. Deux succès, Crick Wild. Il reprend trois objectifs. Enfin, voilà. Mais le fait de tenir le sénateur de mon côté fait que ça maintient pour l'instant l'écart tel qu'il est. Euh, T'as un petit gant ou... Il y en a encore un. Truc. Je crois que je l'ai mis. Donc il a repris cet objectif-là. Ouais. Il a repris cet objectif-là. Ouais. Et il tenait déjà cet objectif-là. C'est ça. Toi de ton côté, t'es en train d'assurer cet objectif-là. Et puis, Avec Rob, le sénateur, qui est caché, caché juste ouais. ici. Et qui a en même temps le sénateur Suren, qui Le sénateur deux. lui apporte deux, deux points. Alors que les points d'objectif qui sont là n'apportent qu'un point. C'est ça. Donc ça veut dire que là, là en fait, on gagne, même si j'ai qu'un point sur la carte, on gagne trois chacun. Voilà. Sachant que j'avais pris un écart déjà un petit peu au début, vous mais tout n'est pas fini. Ah bah tout, moi, on est fini. Donc 1, 2, 3. Bah attends, euh, j'ai encore pressé Ah, à Ah oui. Petit euh... <rire> l'ailleurs. Non, mais oh. Alors, donc on va attaquer le quatrième tour. Fourth turn. Alors moi, là, c'est là où je fais un peu la tête, c'est que j'ai perdu un personnage. Hein. Par contre, je reprends la priorité. Euh... Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais donc pouvoir jouer en premier. Donc, on va déjà tenter de reprendre l'objectif. Hum hum. donc, donc, 3D de succès. Euh, même pas... Si, je suis à deux de l'objectif. Ah, hein. bah, je l'ai fait les deux. Ouais. Hop, vendu. C'est pas très gentil, ça. Donc, désolé, mais c'est à moi. Ces objectifs sont pas très fidèles, je trouve. Non, non, ils des... ont là. C'est des vrais morus, des vrais catins. Hein. Donc elle va faire sa, sa première action, c'est dans une attaque de base, où elle va juste jeter son attaque initiale en payant 3 pour Ari Storm, qui lui donne 2 dés de plus. Donc une attaque de base passe à 6 dés en énergétique au lieu d'être à 4. Sur Cassandra. Hein. Sur Cassandra. Là. Elle fait un choc. Je fais un choc. 3 points de dégâts. Le bah écoute, il y a 3 points de Enfin il y a 3 donc ça ferait 2 points de dégâts et un choc. Bah je vais prendre 2 points de dégâts. Donc ça me rend 2 de pouvoir. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je refais la même. Ouais, ouais. Pour au moins un dégât. Il bon, y a deux crits. Ouais, ouais. et ben, elle, fait, euh... bon, elle te remet choc. Il y a 5, 5, y a 5, 5 points ben, de dégâts. Je me couche pile poil. et ben, écoute, on vient de coucher Cassandra Nova. Ça t'apprendra avec tes attaques mentales. Tiens, prends pas donc pas les gentil. éclairs. Ce qui me contrarie, parce que maintenant je peux plus rien acheter. intéressant. Euh, ben, bah, hey, oh, <rire> un moment. Ça euh, va bien, dit. non L'idée, c'était de te jeter ma sentinelle derrière, mais bon, bah écoute, euh, voilà, c'est fait. Donc, c'est tout pour Storm, c'est plutôt satisfaisant. Je vais la bouger comme ça. Mm -hmm. euh, donc là, je suis à distance 3 pour pouvoir te taper. C'est très bien. Je vais te faire ma grosse attaque. Ah oh, non. Euh, donc, 8D physique, s'il te plaît. Alors, 8 des physiques. Que... Sur je te mets plein de trucs euh, bizarres. Physique, elle a que 3. Par contre, j'aurai le couvert. T'as plus deux de moi. Ouais. Ah, c'est quoi le oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alors l'attaque que j'ai fait c'est Suppression Protocol. Donc c'est le gros truc qui met après plein d'effets euh, casse-pieds. Donc pour le moment... je c'est ouais, voilà. la, la, la foire aux igoubils. Je suis à 4 succès contre 3 eh ben, succès, trois... succès. Donc je lui mets un dégât. Par contre je lui mets... Deux effets. Euh, deux effets, tu vas prendre un incinerate et un Choc s'il te plaît. C'est pas très simple. Alors, là, que fait Incinérate Un dé de moins pour mes, euh, mes défenses lorsqu'il m'attaque. Et choc, bah, c'est un dé de moins sur mes attaques. Donc je frappe moins fort et j'encaisse moins bien. C'est pas bon. C'est ça. Tant que je vous enlève pas. Ensuite, regardez le, le, le beau jeu qui va se passer. Ça me va, ça me va. Parce que là, en plus. Vas-y, on la... Je vais payer deux. Pour ça tu vas te ramener vers moi. Attends, ouais. il fait une masterclass. Donc je vais le bouger de S. Uh -huh. Je vais la bouger. Non, non, par là, s'il te plaît. Euh, euh, ah, J'ai pas envie que, pas que tu viennes si a... Ouais, me faire des trucs Donc, bizarres. Donc là, là qu'est-ce que tu fais Tu payes. Je paye deux pour lui faire un petit câble qui la rapproche de moi. Ouais. Ce qui me permet maintenant de la retaper et je vais bah la non, retaper. Ah non, tu as déjà fait des actions, Coco as Ah oui, j'ai fait un mouvement ou quoi Bah, c'est pas si mal au moins, tellement de l'objet. C'est pas, pas très con. Eh, euh, t'es censé es. faire une masterclass. Je voulais tricher un peu. Mais ça c'est vu, tu vois, c'est un peu chiant. Ah Donc, donc euh, bref, bah oui, parce que finalement, la c'était déjà fait. La triche, euh... ça fait partie du jeu. C'est ça. <rire> tant tant le... que ça se voit pas. C'est moi le pro. Ah, c'est moi. Contre lui. C'est chaud quand même. Euh, voilà la sentinelle à jouer. Et t as, t as pourra quand même, eh, il a claqué le, le Black Panther. C'est ouais. ma chérie qui m'a acheté ça en plus. C'est beau. Ouais, bah, ben Wakanda mec le... Wakanda. Oui, oui. T'as accès toi, vient, euh, Elle vient, elle nous, elle elle vient euh, du Wakanda donc ah ouais, ben euh, euh, bah ouais, nous restons mais C'est le beau geste d'amour parce que elle je ne le connais pas plus que ça, mais elle s'est dit il aime bien s'habiller en noir, il aime bien les Marvel. Donc elle a voulu trouver un truc qui coûte ouais, les deux, ça, elle m'a fait ça, je trouve ça, euh... ma chérie je t'aime. Oh t'es <rire> chou. <rire> si tu vois cette vidéo <rire> Elle va les regarder en plus, elle va. Elle va, elle va... je sais qu'elle va regarder. Donc Beast va lancer ses 5 dés d'attaque contre cette sentinelle, en physique bien sûr. Donc sur un ziwiwi, -oui -oui, je pourrais me replacer où je veux, à un de toi. Il y a peut-être un mouvement en plus, un petit mouvement sympa à faire. Donc c'est parti C'est du, du physique un cassé. Pas de zigouigoui pour Pas... l'instant. Pas de zigouigoui non C'est bien de la bouse. Un critique. Ah, du... Une seule touche. Alors de... une touche. C'est du physique C'est du physique. C'est bien bien nul. <rire> On va quand même <rire> lui faire le petit point de dégâts. Voilà. Ah, un, allez. Je prends. Donc il ne reste plus que 3, 3 points de vie euh, ça. C'est ça. Il a fait. Ah, c'est ça. Monseigneur. <rire> Donc c'est parti. Allez Beast, pour prendre le poids. Ouais, c'est bien Beast. Oh, oh Trois touches, 4 touches. dont 2 critiques. Donc 2 critiques. Et il se replace à 1. 5, 1 zigouigoui pour se replacer. Et toi en défense, je aussi 1 donc il m'a pile poil 4. Il m'a pile poil 4 ce qui me couche ma KO Donc 4, en plus l'attaque de base, il me donne 4 de pouvoir. Enfin, qui te met Je vais en prendre que 3, parce que bah derrière il va tenter de reprendre le contrôle de l'objectif, bien sûr. Alors, tu as bougé. Donc là, tu as consommé toutes tes actions. Alors, Alors c'est un place. Fais gaffe, ou mais... est-ce que c'est un, un... Non, non, mais, ouais. regarde, écoute-moi bien. Tu as bougé. Cassandra Nova, elle faisait semblant de dormir. Ah, et là, elle du me coup... fait son pouvoir. Voilà. <rire> tu sais, c'est quoi, dans... J'ai fait semblant de dire que j'étais mort, tu sais, c'est... Voilà. Mamut la bulette. Mammute, la, Mamute, la... Son. Mamute. Je crois Il ça. y a un mec, c'est, <rire> j'ai fait semblant de dire que j'étais mort. C'est Mamut Alors, Alors, du coup, il se passe quoi Eh ben, il se passe que Bistir prend l'objectif. Voilà, voilà. Ah oui là t'as fait ton lancer pour reprendre l'objectif qui est là. là ouais. Comme il est promis les KO, euh, c'était 3D une, une plus, réussite. Okay. Ça, la sentinelle ne conteste plus la zone. Et là c'est la cata pour les sentinelles là. Ouais. Et qu'est-ce que va faire Cassandra euh, Cassandra rien elle dort là. Non non c'est un peu la loose. Il ne reste plus que la ça sentinelle. Ça fait deux fois je couche euh, un personnage euh, au mauvais moment. Du coup, euh, je vais bouger la prime, mais je ne vais pas trop avoir le choix, il faut que j'aille chercher l'objectif là-bas. Mmh. Celui qui qu qu est là-bas Oh, tu vas obliger Rogue à sortir de Alors bois. non, il lui reste Cyclope et Rogue. Donc en fait, euh, je vais passer. Mmh. Mmh. Je rappelle que Rogue Rogue, Rogue, Rogue, Rogue. Rogue dans, un, dans un courage ah là. merveilleux. Là, il y a l'objectif, mmh. là, il y a quand même le prime, et puis là, il y a le touriste, <rire> c'est ça. Alors on va penser euh, peut-être à la.. Lui la musique d'ascenseur dans sa tête. Hein. <rire> on va penser à la suite du... du truc. Donc, je vais utiliser la fameuse compétence de une fois par round, machin, on se téléporte. S'il va se téléporter à un de notre ami Storm. On va se mettre par ici. On va penser à l'après. On va commencer par... Il a une capacité de téléportation Alors c'est pas lui, c'est euh, la capacité de leader de Storm. Elle permet à n'importe qui ah, de l'équipe... voler avec ça, euh, un oh, petit coup de vent. Lui. Et elle permet à, à n'importe qui, une fois dans tout le tour, de déplacer un mec qui a 2, d'un de ses copains, de le mettre à 1. Donc ça fait gagner un petit peu plus de 2000. Ça fait des trucs intéressants. J'ai essayé une fois avec, euh, de jouer ça avec du et Colossus. Et bah c'était drôle, voilà. parce que j'avais un point central avec Jugurnaut qui tanquait le point central, et Colossus qui, est... qui se téléportait toujours autour de Jugurnaut, qui est très gros, donc ça donnait une bonne zone de... Alors, sur certains scénarios, les scénarios en E, ceux qui concentrent le combat au milieu, bah c'était assez drôle, mais euh... bah, aujourd'hui c'est pas ça. Donc maintenant qu'il est placé là gratuitement, bah il va tirer dans la sentinelle qui est devant lui là, ah, ah. encore une fois de plus. Hein. Allez Scott, hein, montre-nous que t'es mauvais Il se réveille un peu, il monte à 3, hein, c'est un diesel. 3 touches Ouais. Je tank de 1 pour le moment. Donc ça fait 2 points de dégâts ça. Mmh. Et bah, on prend hein. Ouais, ouais. <rire> Combien il lui reste de, de points Il lui reste 3 points de vie sur cette sentinelle. D'accord. Est-ce que Scott ne va pas réussir à la coucher quoi Ce serait bon. là, hein c'est 3 points de vie définitifs. S'il est couché, il est.. Elle est couché. Elle est alors. Couché, là, oh, ouais. House Vice. Et c'est pour ça, bon, on va pas, on va pas. Alors, je vais pas craquer le gros laser tout de suite, hein, parce que il a le méga sûr, petit hein. blast, mais c'est que ce serait gâché. Ouais. Il va payer deux pour faire ouais. un hit and run. C'est-à-dire que d'abord, il refait son laser et il a un mouvement gratuit après dans son action. Donc tu retouches le même ouais. Ah ouais, on continue. Tu essayes oui. de, le, de le, coucher. Sur un coup de chance, on sait sur jamais. Sur trois touches, il est, il est cané. C'est ça. Bon, euh, c'est Cyclope, il les fera pas. Mais au moins, <rire> ça, part, ça part, surtout sur l'objectif, ce sera après plus dur à contester pour la suite de la partie. C'est Cyclope. Alors, il en fait 3. Et eh ben il les fait. Ouais, ouais. a... Pour l'instant il le défend quand même. Je défends 2. Voilà. Euh... Un coup, il ne reste plus qu'un. C'est ça. Alors mais... ah, tu défends 2. Euh... Et au oh, passe-temps il, il, il le défend 2. Oui. oui, il défend 2. Il prend que. Il t'en reste 2. Oh. Ah, C'était sûr qu'on n'allait pas le coucher. Par contre, voilà. Cyclope est en train de se préparer. Allez, il, va se mettre... il, peut jusque là. il va se préparer à la suite. Je t'ai fait combien de m'as dit 2. 2. Ce qui veut dire qu'il gagne deux pouvoirs, surtout, c'est qu'il aura assez au prochain tour. S'il survit s'il tient jusque là pour faire son Optic Blast, qui est un gros gros laser qui marche en ligne droite et qui touche tout ce qu'il y a sur son gros laser. Ah ouais. Comme ça, toucher avec, les trucs avec ton gros ouais. laser Ouais, hein. il, il a un gros, gros laser. Il a un coup de laser. Alors là, je me tâte. Là, Mais il pas a son gros laser. 4, 4, 5. Donc en fait, là, ça c'est à toi. Mm. Là, X-Men, X-Men, X-Men. Ouais. Il te reste ton Prime à, à activer. Ça. Donc, tu peux aller le chercher. Et je rappelle que caché dans l'immeuble là-bas... Il y a Rogue. Il y a, wow. a Rogue. Après, elle a le Sénateur, donc euh, elle aura un dé de moins. Euh, je vais bouger ma grosse, là. Mm -hmm. De toute façon, plus que ça. Mm. Allez, la grosse, Bertha Parce qu'on on va faire deux moules, parce qu'on euh, pas ça, le je choix. Pas. Ouais. Par contre, je vais faire comme ça. Mm -hmm. Voilà. Je vais payer un... Je vais lancer 3 de 2. Et là, je ne fais pas de succès. Et c'est la louche. Je ne lance que 3. J'ai besoin de la succès. Largement. It's mine. Donc il reprend le truc. Voilà, et je gagne 2 de power à la fin de l'activation. Ah ouais carrément Tu vois le joueur un peu de Warhammer 40 là qui va se planquer dans des comptes impossibles voilà. Hein Faut sauver le sénateur Kelly, quoi. Parce que ouais. de ça va dépendre la survie des mutants ou pas. Euh, c'est peut-être le dés au futur, quoi. Si, ouais, si vous le tuez, le ouais. sénateur Kelly, après. Euh, voilà. euh, ouais, moi, ouais, je ouais, le sauve, ouais. le sénateur. Quoi. Tant pis, même si c'est un enfoiré. Ok, bon, bah, euh, fin de round. Tout à fait. Fin de round, euh, on va compter alors, les points. Et ben, il y a 5 euh, points pour les X-Men, 1 objectif, 2 objectifs et 1 sénateur. Points. Ça fait 2 points, tu passes à 14. 1, 2, 3, 4 et. Il y a deux pièges qui sont tenus par les sentinelles. Il passe à 9. Et un ici, il passe à 9. On va donc entamer le tour 5. Est-ce que ça vaut le coup Oui, en vrai. Euh... Il, a, il a encore l'opportunité, je pense, de, de taper une fois. Il, aura, il pourra taper une fois sur eux. Et on va jusqu'à la fin. Mm. Voilà. Euh... Je vais je faire le, le, ah. le câble. Donc le restraining cable. Ouais, c'est bon de toute façon chose, tu vas m'amener mais... parce que tu vas rentrer en contact avec le push, j'ai obligé de m'arrêter à ça, Pic. Ouais. alors la petite particularité mm -hmm. euh, Marvel Crisis Protocol ne se joue pas avec forcément des lignes de vue c'est un peu particulier mais se joue principalement avec le fait euh, des tailles de personnages et potentiellement la ligne de vue. Mais là, en l'occurrence, ma sentinelle, par exemple, visuellement, ne voit pas Rogue. Mais on additionne euh, la taille du décor plus la taille de la sentinelle pour comparer si je vois bien Rogue ou ce genre de choses. Et là, je suis taille beaucoup. 10, dit, ça veut dire qu'il voit toute je la taille. Bien. Donc, en fait, le fait qu'il y ait un petit angle là, ouais. qui fait que concrètement, si je me mets là, bah, je ne la vois pas. Mais en vrai, il me voit quand même. Eh bien, dans Marvel Crisis Protocol, on s'en bat les couilles. Ouais. Ce qui fait qu'un Hulk sur un camion voit derrière le gros bâtiment rouge euh, un petit ah. roquette planqué. Après, on peut considérer que dans le fluff, les mecs, ils sont pas en train oui, de faire un je and roll. Le mec, euh, lui, pareil, il arrive, il la voit. Voilà, on considère que c'est statique quand on joue, mais en vrai, les mecs... Est-ce recevable à votre avis Tout à fait. votre avis mmh. dans les commentaires. <rire> euh, petite question, euh, ouais. tu défends le moins bien en physique ou en énergétique Eh ben, c'est 4 trop... en physique et 3 en énergétique. Donc bah, je vais 3 et 2. Bah, du coup, je vais claquer 3 et je vais ouais. te faire une attaque à 8 énergétiques. Si Ça marche contre mes 3D de défense. 4 et 4, 8. C'est parti. Elle défend 1. Et ben, bah, euh, t'as combien de PV Elle a 6. Okay. Elle réduit tout de 1. Alors, pour le moment, je te mets 6 plus le critique. Je vais payer mm -hmm. 3. Ouais, pour faire des, pour des faire 3 rerolls potentiels. Alors, pourquoi je paye 3 Parce et que là, déjà ton je vais pouvoir rajouter 2. J'ai le droit à un critique, mmh. donc je vais rajouter un dé critique. Je mmh. suis obligé de payer maintenant, c'est un peu ouais. un pari. Je pourrais dire, je ne paye que deux, et potentiellement, ça, c'est un succès, je pas ça. payé. Mais je me dis que potentiellement, si je fais 9 de dégâts, là, ça me permet de me mettre bien, et de revenir dans la game, d'arriver à maintenir un peu le truc. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais lancer mon critique, c'est mmh. un succès. Je vais relancer ces deux-là, oh c'est un succès. Putain Donc, il vient de coucher, Rogue, en fait. Voilà. Donc, Rogue... Alors elle va être à beaucoup de trucs, le plus important c'est qu'elle lâche le sénateur. Ouais alors je t'ai mis combien de dégâts pour la tuer Bah 6, on six. Six. Donc je gagne 6 de power. Elle est tuée elle ou est elle est, est. Hein, retournée euh, elle, elle, elle est daise. Alors attends parce qu'elle daise, ça veut dire pour Elle est évanouie, En fait c'est la première fois qu'elle s'en qu prend une de la partie. Hein, Mais donc, euh... elle lâche le bidule. C'est surtout ça, ah, tu jeté Deux non, points. Tu l'as jeté nonchalamment sur le toit. C'est ça parce qu'en fait il peut aller jusqu'à 2. Voilà, sachant que évidemment je le mets sur moi, je vais le ramasser. J'ai des un personnage, donc je gagne un power par puissance. Elle vaut 4 euh, du personnage. Elle vaut 4, donc je mets un power sur chaque hey, personnage. Mmh. Oui, je suis fier de moi, tu bordes. <rire> ouais. Ah ouais là. En <rire> un coup c'est pas gagné. On a un coup c'était <rire> pas, <rire> <gagné. rire> pas gagné, il voilà. va un peu. Un donc donc le power que je devais gagner sur la prime, je l'utilise pour mettre le sénateur sous ma prime. Euh, ah, donc ouais. ça c'est une bonne chose. Mmh. Et puis du coup bah elle a fait toutes ses activations. Eh, oui, il aurait pas fait ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il était chaud de faire c'était était... annoncé. Hein en vrai.. <rire> Ça va, ça, ça en, va. Va. en vrai ça va. En vrai ça va. Non non il est bien. Là. En vrai ça va parce que c'est bah c'est moins fini, en fait. Euh, moi faut que je ne score que deux en fait. J'ai besoin que de deux. Ah eh oui. Donc, Deux objectifs suffisent. C'est ça. Deux objectifs suffisent. Non, non, si non, c'est pas là, le sénateur. Là, là, pour moi hein. c'est extrêmement ah. compliqué là. Si c'est pas le sénateur ça ce sera juste autre chose. Donc il faut absolument Alors... Là on va essayer de maximiser un truc On, on est d'accord il faut absolument que tu gardes ces deux points là ces deux Ou aller au cours de la Ouh, dans le tour réussir à les Choper les, autres. les Exactement. deux Exactement donc il euh, y a des possibilités euh... Que va-t-il se passer dans ce Bah Déjà j'ai envie de jouer Cyclope que le de la partie. Et là il va me faire Est-ce un... que tu crois Et... que ça vaut vraiment le coup d'insister ouais, parce que là il, il... il, lâche, la... Euh... il lâche la purée Donc là quand il lâche la purée Il paye 4 notre ami Cyclope en fait, il fait un gros laser de cette taille-là. Ah oui, tu fais le méga laser. Le méga optique Blast, là. Ça te coûte combien en énergie, ça ah, Ça me coûte ça 4. Ça fait ah ouais. donc un laser à 5, comme ça. Et surtout, c'est tous les gens qui sont dessous sont touchés par l'attaque à 7D. Donc là, je vais ah, faire ouais. 7D sur elle et 7D sur lui. Ah ouais, donc, il y a le gros gros laser qui arrive. Donc, on va commencer et par... Est-ce que piste... Beast... Touché par Alors si, si j'étais assez idiot pour faire ça, ouais. oui, mais dans le jeu, tous les Friendly Fire... Ah, ouais, il tes potes, a une tête d'idiot, on est d'accord, il va ah. ah. Donc quand tu touches tes potes, ça fait que 1 dégât. Ah, les ouais. Friendly Fire sont assez réduits. Donc, euh... Friendly Fire ah, des fois, tu vas, tu vas réfléchir, tu vas faire, ouais, bah c'est pas grave, je le fais quand même. Alors, bah c'est parti, on va commencer par Cassandra Nova. Ouais, donc c'est de l'énergétique, nous sommes bien d'accord. C'est de l'énergétique, c'est l'optique euh... de la Station. Donc elle a 3D. Non, un cassé. hop là. Donc on a 4 pour l'instant. Bah 0. Pour il fait quand même un peu de... de la merde ton. ton 5. Bah, bah, 5. Euh, 5. 5 points de dégâts, donc il vient, il vient lui mettre un bon coup dans les dents. Ouais. Il reste combien la Nice Euh. Un. <rire> mmh. <rire> voilà. Mmh. Mmh. Sam player shoot again. <rire> Alors on continue, c'est la même attaque, qui n'est pas finie. Le laser il l'a transpercé, <rire> la Cassandra, <rire> Cassandra Nova bien comme il faut. Puis il continue dans la sentinelle derrière. <rire> la sentinelle. Alors, on a que deux critiques, mais bon. En fait, vu les dégâts que j'ai fait à Cassandra, quelque part, je suis déjà content. Ouais. Alors, j'ai déjà été mis de critique, hein, donc pour l'instant, j'y fais rien. que les deux réussissent. Non. Bon, écoute, le laser, on va dire que tout le feu du laser, la puissance est mis dans Cassandra, puis après, il ne restait plus qu'un petit bout de qui qu'a qu percé une petite fuite. Cassandra, a... elle a ouvert son manteau, là, fait, c moi, elle a fait ses moi. je tout. prends, je prends <rire> ». Bon, t'es content de ton attaque ou pas Je suis assez content. Ouais Parce que en fait, on va peut-être réussir à supprimer Cassandra, qui a combien de défense énergétique 4 3. 3 eh ben, écoute, ah, celle qui va se prendre, euh... elle, est, elle est tendue, hein. Celle oui, qui ouais. va se prendre le petit C'est point de vie, hein. Mm -hmm. C'est ça. Parce qu'il y a la sentinelle là, mais euh, qui était un tu point de mais en fait, euh, je préfère essayer de coucher que... Moi, que je Kassandra. dis que tu la tank. Bah je pense, mais, euh... Voilà. Ah, bah, ben, c'est Cyclope. Voilà. <rire> ah, <rire> bah, <rire> bah, <rire> <'est> cyclope. Voilà. Ah, ouais. Merci Cyclope, t'as entendu? Ouais. dit, moi, je dis que tu la tank. Voilà. Merci Cyclope. On te reconnaît bien, ça. Euh... Je vais euh, te mettre une attaque psychique à 1 sur beast. Okay. Donc je paye 1 pour te faire ah, cider. Euh... Et ça va te permettre de le déplacer Oui. Ouais c'est surtout ça ce qui est intéressant. Ouais après il défend mal en psychique. hein. 3. non c'est en énergie qu'il est mauvais. Hein. Ah c'est en énergie. Il a trois il est en... en... standard. Donc ton objectif c'est de transformer le point X-Men qui est là. Ouais, ouais ouais ouais Parce que pour que la partie continue, il faut que tu l'empêches de ça. marquer deux points. Hein. Donc pour le moment je fais deux succès donc. Je fais deux défenses. Je fais deux défenses. Trois succès. Eh ben on prend un. Hein. Voilà. Prend, hein. Euh quoi que attends, je peux payer un, j'ai un un, un... un... un... Alors c'est à quel moment que j'aurais dû faire ça Ouais j'aurais dû faire avant. Ça ouais. revient. Donc ça change rien. Hop là, euh, du coup un je te bouge gars. de M, c'est ça Il bouge de M hein, le Il gros Il bouge de M, ouais. Alors voilà, c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Je vais faire ça. Mm -hmm. Et là il fait son attaque. Voilà. toute façon le mental machin là. C'est ça. Alors, c'est quoi les PV sur Beast et Cyclope Alors Beast, il reste 4 points de vie, Cyclope est full. Il reste 4 points de vie aussi sur Storm. Il défend comment Cyclope en attaque, Ah non, le Flash Manipulation, c'est du physique, donc on s'en fout. Les deux défendent à 3 ou à 4, c'est ça Ouais, c'est ça. 4 3 ou 4, Et ben, je vais mettre sur Cyclope. Ouais. Donc c'est 8 dés physiques sur Cyclope. Ouais. Alors il n'en part qu'un, pour le moment je te mets 4. Il en part un. Donc il en prend 3. Voilà, donc tu prends 3. Et euh, Explosive, after his attack is resolved. Donc les personnages à 2 de ce personnage donc, sont touchés sera... et souffrent de 1 dégât. Alors c'est poussé de combien euh, C'est push push push push push de small. Elle aussi du coup c'est que les ennemis, c'est ça Non, mais de toute façon, c'est les personnages... Alors, c'est Push 2 qui doit la cible de toi, c'est dans quel sens C'est comme ça, mais c'est Push... De toute façon, c'est pas Push Away. Si, c'est Push Away, donc c'est Beast. Il va aller par là, on va être comme ça. Oui, à peu près. On va le même le faire. Boum, comme ça. Ok. Ensuite, donc il prend un dégât, Beast. Non, c'est un Push, c'est pas un... Oui, mais il y a marqué comme quoi, voilà, tu prends un, de dégâts. Ça, c'est Jeff. Cyclope, il reste combien de... Il reste trois points de vie Ok. Je vais payer 3 pour utiliser ma carte. Mm -hmm. Donc, Mental Domination. Je vais pouvoir bouger de small. Ok. Donc, c'est une attaque ensuite à distance 2. Donc, je vais mettre à 2 de toi le plus loin possible de l'objectif. Tout en restant à portée. Voilà. Ok. Et tu vas me faire une petite attaque. Alors, c'est Et... qui qui frappe qui Donc, Beast frappe Cyclope. Ouais. C'est 2 dés plus ta défense physique, donc 6 dés. Donc c'est 6 dés sur cyclope. Voilà. Et je peux reroll des dés de défense. Alors je fais. tu euh, je... oh, Vas-y fais les. les attaques et euh, les 6 dés, en fait je vais des. Voilà, c'est ça. Je vais et moi je les fais les dé dé 4 dés de défense de cyclope, mais tu pourras faire, me faire relancer. C'est exactement okay. ça. Euh, pour le moment je te mets 3 donc 2 crits. Ah crit. Voilà. Ah. Donc je te mets 4, tu Et vas tomber. me reroll les deux succès s'il te plaît. Un seul bébé, le cyclope est tombé. Voilà. Donc il reste 3 points de vie. Hop là, ok, je prends 3 pouvoirs. Waouh. On essaie de revenir dans la game. Ouais, c'est pas... mal. Hey, dans ce coup, tu vois... Donc là, t'as utilisé la carte qui est ici, en fait. Ouais. Hein c'est ça, Mental Domination. C'est passé okay. de... Euh, je me sens bien à... C'est plus gagné. Fin de <rire> tour, Cassandra <rire> Nova. Il est une factor, donc se soigne de 1. Ouh, ça va lui faire du bien ça. Il lui restait oh, plus qu'un wow. point de vie. Ouais, après, il reste de PV, hein, on mmh. se calme. Hein. C'est pas non plus foufou quoi. Et elle a joué. Alors. Ah. C'est fou parce que tout à l'heure. Euh, là, il y a 10, se renverse. 10, Il était mmh. là. Est un peu euh, il est euh, venu ici, il s'est cogné la tête. Après, il est parti là, il a attaqué. Euh, Alors, au fait, j'étais Daze euh, Cycloette, le... du coup, je gagne des pouvoirs un hein, peu ouais, partout. 4, ouais. Donc, on va on jouer une forme, une forme de sécurité, je dirais. Donc, Beast va faire sa première action qu'il va jouer. Dans mmh. sa première action, il va se déplacer. Ouais. va bah, aller ici. Ok. Je paye 2 mmh. avec Cassandra. Et tu vas te prendre des dégâts potentiels. Ou ouais, Non, tu vas t'en prendre. Donc, pour Et rappel, c'est son pouvoir. Pour Donc, c'est Psychic Distraction. Ouais. Mm -hmm. Je paye 2, je lance 4D quand un personnage finit son mouvement à 3 de Cassandra. Et si je fais un crit ou un wild dans mes jets, et bien chaque crit wild c'est euh, un dégât. Et après mm -hmm. je vais pouvoir bouger de small. Euh ah, okay. Rien du tout. On va tenter de coucher Cassandra Nova avec un pauvre truc. On va tenter de lui jeter cette merde là dans la gueule. <rire> ah, il peut okay. Ouais, une, un petit truc à 1. Donc ça fait 2 points de dégâts, la a 2D. Je prends 2, ça me la couche pile poil. Donc Alors... on vient. Non. Cassandra Nouva meurt dans notre souffrance. Psa. Donc, Beast ensuite va payer 4 pour faire sa, son attaque acidée sur la sentinelle qui est juste à côté. C'est surtout l'attaque qui lui donne après un mouvement de médium gratuit. Ouais, alors. Le but. C'est du physique C'est du physique. C'est celle-là. Pour le je fais 2 succès, dont un crit. Alors, ben moi, je suis à 4 succès, dont un crit. Et ben 5. Donc, ça, c'était un wild. Hein. Mmh. Donc, je fais 3 succès donc ça, ça fait deux points de dégâts ouais. et surtout ça me permet de me replacer elle a déjà blindé de power sur l'objectif ou dans l'immédiat l'idée ouais. on va se mettre ici c'est que ce soit plus dur à convertir bon après ces deux sentinelles là n'ont pas joué hein. c'est ça mais non. celle là elle n'a pas beaucoup de points de vie donc s'il ne la joue pas maintenant euh, il prend le risque de se la faire coucher par storm derrière voilà euh... Bah moi je vais pas me gêner. Euh, mm -hmm. Je vais taper Storm. Ouais. Je vais tenter. Donc je vais payer... Euh... Ah non je peux pas payer 3. Si je... Elle défend comment en physique la, la Miss 3. Et en énergétique 4. Et ben je vais elle payer... par contre elle moins 1. Je vais payer 3 pour 3 mm -hmm. ma... faire, tu la grosse faire ma grosse attaque. Donc suppression protocol. Mm -hmm. Qui pour rappel sur des walls je te mets des effets d'état mais on s'en ouais. fout un peu. Euh, 4 et 4 8 des physique donc tu défendras 2 d et j'espère grandement te la coucher. Ça, à mon avis, elle va faire le saut. Elle défend que de 1. Pour le moment, je te mets 3. Donc j'en défends 1. Dont un crit. Mm -hmm. Je te mets 4. Et ben elle est morte. Il voilà. fallait qu'elle défende. Il y aurait fallu 1 de plus. Donc là, je perds ma compétence de leadership. Et ça, c'est pas, est, pas elle bon. Est, ça. Elle est retirée définitivement. Là. Ouais, bon. ça, c'est pas bon. Ensuite, c'était quoi ta compétence de leadership Alors, un truc qui me donne le couvert dès qu'il a plus de deux de moi et euh, l'espèce de petit move que j'avais, euh, que je peux de temps en temps téléporter un mec une fois dans le groupe. Ah, oui, d'accord. Ouais. Euh, enfin, ensuite, je vais payer deux pour bouger Beast de cet objectif-là parce qu'il me casse les nianotes. Donc là, tu fais un grappin, c'est ça ah, mm -hmm. Un grappin. <rire> Donc je le bouge de small dans ma direction. Où est-ce que j'ai mis Donc, t'as pas de, de test à faire pour utiliser cette, euh, cette capacité-là C'est pour ça, là, ça fait hein, fort, que c'est en fait. fort. Je vais le bouger dans cette direction-là. Donc, je le rapproche de moi. Mais là, mm -hmm. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait qu'une activation pour le moment, qui était ouais. l'attaque. Je vais bouger euh, la miss, là. Je vais la mettre là-bas. Mais t'as bu, hein, bu une potion mm -hmm. de concentration de ouf, là. C'est ça, là. Je ah, me réveille, moi. Ah, mon heure, là. Là, là, il risque de me faire un tour à 6 points. Ah ouais, ouais non, mais là... Hey. Ce qui fait que on va revenir, il va revenir à 15. Ça va être série hey. du cul. Donc je paye. Et ah, il est transformé quoi! Ce valideur. Ça va être compliqué hein! Attention, est-ce que je prends l'objectif? Mm -hmm. oui. oui! Oui! Tu mets un petit gantelet! Non, c'est pas, ah, ce pas celui-là, c'est l'autre celui -là. celui là-bas, là s'il Tu te lui t'en ah, reste, hein! Parce que comme il y en a déjà beaucoup euh, sur là, la là. table! Là. il les a tous! Hein. <rire> là, il va me faire un grand chelem hein. là! Parce que. Vas-y, tu jouis hein! Ouais! Tain, eh, si t... eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Donc, ouais, eh. eh! Eh! Eh mec! T'en as plus qu'à apprendre! Ouais, ouais! ouais. Alors, mmh, euh, alors, vous de vous de rappelez euh... quand on vous a dit tout à l'heure, euh, dans l'émission, je dit ça tout à l'heure, mais c'est il y a plusieurs... En fait, c'est vrai que la partie, on a, on a vraiment vu un comeback, un va-et-vient. Et un va-et-vient tout C'est fou, ouais. parce qu'en fait, euh, ah, à un moment, un moment, je me suis demandé si ça valait le coup de continuer, et toi, t'as dit, ouais, il faut y aller, on continue. En enfin, fait, il va globalement, on va être sincère, ouais. tout dépendait du fait que je couchais à Ouais, ouais, ouais Voilà, c'est ça. Euh, du coup, là, je vais payer 3 pour faire euh, ma grosse attaque sur Beast à 8D. C'est du physique, c'est ça Ouais. Euh, C'est pas mal pour le moment, donc j'ai 5 succès, dont un Wild. je vais rajouter mon crit, et on va payer pour les rerolls, ben, je vais payer 3 hein, pour être sûr. Alors, on va faire 3 rerolls. On va faire que des crânes. Eh bien, j'en défends 3. Bah, ben, tu prends 2, et tu vas te prendre un petit incinerate, s'il te plaît. 2... Hop, donc il passe à 4, il ne reste plus qu'un point de vie. Est-ce qu'il qu te reste jeu. de quoi transformer le point Ouais. Alors, donc, ouais. Là, on va déjà essayer de coucher Beast. Ouais, à mon avis, il, y a peu de chance. il a gagné un de plus. Donc, je te refais la même. Voilà. Je repaye 3 euh... pour te refaire 8 dés, mais là, tu voilà. as un D en Juste moins. un truc. Eh bah, ben, j'avais le couvert, mon coco, dans ce décor. Ah, donc bah... j'ai un point de power en moins et ouais. un point de péril en moins. Voilà. Euh, donc je suis de La même te plaît La même encore, c'est ça Ouais. La casse j'ai un de moins en défense. Ouais bon, est-ce que ça vaut le coup oh euh... oh. C'est beau C'est beau, mais, ou... ça mais ça suffira pas Ça suffira pas. Alors... Déjà à 5, tu es sur le Il couché. Ouais. Donc là, moi je, je tombe, là toi, en fait, c'est le tour de trop. <rire> là, tout s'écroule comme un château de cartes, c'est fou. Voilà. Hein. Ouais. Donc, je paye un. Ils ont bien tenu, mais là, euh, c'est le moment où c'est que ça devient compliqué. Et je Là, prends, tu payes un le et, prends et un. tu prends l'objectif. Alors, s'il se rate, par contre, il, c'est, bien pour moi. Mais il va le prendre. Voilà. voilà. voilà. Donc là, c'est foutu. Bravo, Bravo, mec. Un, petit un petit peu gant. de transformation pour le joueur ah, français. J'ai plus de gants. J'ai oublié un peu de l'énergie. Je vais fois, ici. Euh, du coup, fin de tour, je ouais. gagne 2 d'énergie, elle a fini. Alors... Alors, messieurs, sur le tour, 5. Euh, alors, moi je score, euh, rien du tout. Tu scores 6 score euh, d'un coup. Rien du tout. Attends, attends, 15 attends. au dernier tour. C'est-à-dire qu'il te passe devant, il était à ça. 9, il passe à 15, toi tu ne bouges pas. C'est ça. Tu as perdu Wolverine, Beast et Storm. Tu Et as... là, on en... je suis en train de réfléchir... Le Mister Kekao, ouais. tu as la miss, là-bas. Et bah ben, c'est peut-être là que ça ne ça être plus le coup d'être joué, dans le sens où moi, j'ai que deux mecs. Hum. Donc, je peux pas non plus euh, faire 36 trucs. Après, ah. Cyclope a moyen de faire quelque chose. Hein. Donc, Alicia, elle va nous faire une charge, suivie de sa grosse attaque à 7 b on okay, des... s'appelle comment. Ici. Ça s'appelle Southern Hospitality. Ouais, en gros elle boit du whisky quoi. Hop là, Donc on va se mettre ici. Oui. Ouais, pas trop mal. Alors là j'espère lui faire mal. On Donc là t'as bougé, t'as 3 de Cassandra que... Nova Ou... que tu n'as pas vu qui était dans le. qui est caché dans la sentinelle. Voilà. Donc on a du 7D physique. Et contre ces 2 d Il reste 6 points de vie ça Je défends deux pour le moment. Alors on est déjà pour l'instant. Ah, 4, avec un crit. Pourquoi tu eh ben lances 2D? Euh, tu lances de J'ai il y avait qu'un crit, pour moi oui. Je, mmh. je vais veux... je veux... je faire après toi. Donc, ça nous fait 5. Et bah, je défends 2, donc je prends 3. Donc, il te reste 3 points de vie, c'est ça. Euh, ça doit être ça. Euh, bon, on va refaire la même, en fait. Hein. Le but, c'est de te faire tomber. Donc, rebelote. Mmh. Allez, un gauchette de. de, de... C'est pas mal. Euh, je tank 1 pour le moment. Alors, moi je suis déjà à 5 avec 2 crits. Et je ne peux pas relancer le crâne, donc c'est dommage. Eh ben 6. Bah tu me la couches. Hein. Et ben elle tombe. Tu me mets 3. Donc, je vais payer 1 pour reprendre ce sénateur. Ah, c'est fou. Ah, et ce ne sera pas suffisant. Ça me semble 2 points. Une encore 4. Euh, va falloir que Cyclope euh, pareil fasse, euh, fasse euh, un peu le café. Ah, sentinelle ouais. Clem je, Laquelle, clairement, Alors je que 3, donc c'est celle vu, qui est à côté vu, de Cyclope. Euh, okay. Vu les dégâts que font les sentinelles, Cyclope a plus de chances de survivre en je... fait au sentinelle. Je vais te faire 8 dés physiques s'il te plaît. Ouais ça marche. Donc, donc là, c'est celle qui est à côté de lui, c'est ça Donc ouais. là on a la sentinelle qui attaque euh, Cyclope qui est juste à côté. Il en moment... défend deux. Tu utilises pour... quelle attaque bah, C'est ma grosse attaque. Donc c'est le suppression protocol. Donc for le défend, moment ouais. je te mets 4. Euh... Avec un crit, tu auras 2 effets d'état. Hein. Donc, Donc 5. Tu mets 3 points de dégâts en tout. Ouais. Et tu vas prendre un incinerate et un Choc, s'il mm -hmm. te plaît. Wow. Combien reste-t-il de PV sur notre Donc bah, tu vas attaquer moins pote, fort. Tu vas attaquer moins fort et tu et vas défendre je moins, et fort, moins bien toi. la prochaine. Voilà. Donc là, euh, j'ai assez de 3 pouvoir pour refaire ma grosse attaque. Donc du coup, euh, je vais faire une attaque de base normale mm -hmm. qui pourrait potentiellement me tuer, mais ça, ça m'étonnerait. Euh, donc c'est 4 d énergétiques, c'est énergétique. Parce que plus si je fais des, des crits, ça me mm -hmm. fait 2 succès, mais je prends des dégâts aussi. Donc, si ah si oui, je parce je fais... que ta crits, s'est retournée. Donc si je fais deux crits, je meurs. Ok, mais bon, il euh, y a... Alors, dis-moi que t'exploses en mouvement. Alors pour le moment, j'ai un crit. Alors, moi j'ai un crit aussi. Hop 1 secondes de succès de plus. Bah je fais 2. Et bah je fais 1, donc je prends 1 dégât. Ok. Je gagne 1 d'énergie. Ok, toujours est vivant, notre petit cyclope. Donc ça veut dire que, bah en fait je paye 1 pour bénéficier de mes 4 dés. Parce que pareil, l'incinerate, c'est que sous les jets d'attaque. Donc là c'est un le choc. Ça c'est un. sur les jets de défense. Ah non, défense. oui, excuse-moi. c'est... Euh... En fait, que tu jettes autant que tu es en défense physique, mais c'est pas un jet, c'est pas une attaque. Donc hum. en fait. Là tu fais un jet pour essayer de récupérer le, c est c est ça. le point. Et là, ça. Ça. Exactement. Donc le but c'est de prendre le point, ce qu'on fait. Donc on est bon. T'es chaud là hein Je suis chaud parce qu'en fait, c sur la phase, c'est tactique parce que tout va se jouer à rien. Vas-y, explique. Donc l'idée, ce que je veux faire, c'est d'essayer de casser la sentinelle là pour ne pas qu'elle joue. Donc Cyclope, il va envoyer son gros laser, mais il va essayer de passer sur le côté là pour pas toucher celle-là parce que je voudrais pas qu'il me pète à la gueule. Donc on va essayer de casser celle-là. Et dans son truc de base, il y a un mouvement après l'attaque, donc il va se déplacer jusqu'ici. S'il a un peu de chance, il a réussi à la faire tomber avec son deuxième mouvement, il va pouvoir tenter de reprendre le point là et se dire ben, que on sera égal. La vie est belle. Donc si ça si n'arrive pas, eh ben Cyclope aura euh, continué sa boucle de loose euh, totale. <rire> il aura montré qu'il est mauvais jusqu'au bout. Combien de dés tu lances avec 7 dés. Ça, 7 dés pour la... de la station. C'est de l'énergie. Ouais. Hein. Contre ces 4 dés à lui, il lui reste. Euh... Il a perdu un peu de points de vie chez plus. Voilà, cyclope. Pour le euh, voilà. <rire> cyclope. Cyclope, ça résume alors, je regarde pas mes dés, ça sert voilà. à rien. Cyclope, on veut pas lui mettre euh, là. La... Putain, il a vraiment fait que de la merde lui. Hein. Cyclope. Alors, donc il a quand même un mouvement derrière. On va aller là. Elle est blessée cette sentinelle là. Euh elles sont toutes blessées. Elle compte pas. pas dans le dans oui, la, la tentative mais, de mais, prendre mais, l'objectif. Oui, oui, lui lui non non moi pas. non plus. Donc il va pouvoir rejouer derrière et me le reprendre dans la foulée. Donc euh. Ah, donc la question c'est Il lui reste combien de points de vie celle-là de Sentinelle Euh 3. 3. En fait, donc perdu. J'ai triché, j'étais en comment ça s'appelle En comment. En... en choc, j'étais un dé de moi en plus. Ouais. Ouais, T'as euh... triché dans ta faiblesse, quoi. <rire> voilà, Cyclope, euh, même en trichant, il n'y arrive pas. Euh, ben écoute, je crois que perdu pour perdu, on va tenter de tuer une sentinelle pour le pour, le, pour, la, pour bonne la, la bonne du West. Voilà, Alors, il va refaire un Optic Devastation machin, mon cul là. Et puis, on va le faire dans celle qui est encore debout, parce que c'est comme ça. Mais les deux, donc, sont, encore donc, les deux sont encore debout. encore Non, mais euh, celle qui cas pas joué. Ah, oui. ok. Donc, c'est parti pour un brave 6D. Et il se réveille, quoi, ça sert plus à rien, bien sûr. Je défends deux pour le moment. Bah, il en fait un. Il te fait un point de dégâts. Je défends trois. Bah, non, il te fait rien. Gros nul. Donc, voilà, Cyclope jusqu'au bout. Et ben, bah, ceci va conclure la partie. Et donc. Bah, bah attends, je score. moi je vais. Euh, finir ah oui, ou vrai, mon peux, tour. tu peux me tuer. Bah, en fait, tu vas score. enfin. Ouais, oui. je veux te tuer, Cyclope. <rire> C'est vraiment. Euh, fais-toi fais plaisir. Euh, fais-toi bah, plaisir, parce que moi. T'attaques, je te fais euh, ma grosse attaque. Donc, ouais, tu il a un moins. Donc, il a plus que 3 dés de défense. Voilà. Vert. Mais... Euh, pour le moment je il te fais trois succès. Il en défend un mais ça suffit d'abord. Voilà. Ça c'est fait. Hop là. Ensuite je vais bouger de small. Non mais hop, et c'est mon objectif. Et il va reprendre le, le dernier objectif. Donc pas. Là, Il a cané. Euh... Ou, pas. Ou pas. Voilà. Bon les amis, j'espère ouais. que cette vidéo vous a plu. Ce premier let's play de Marvel Crisis Protocol sur la page. On a pris l'engagement de vous montrer euh, ces belles sentinelles euh, à l'action. Je pense que là franchement c'est contrat rempli. Bravo Clem pour euh, l'optimisation euh, du grappin. Ouais. Euh, <rire> les attaques ouais. euh, qui, euh, qui font mal. Bravo Raph pour avoir relevé le défi de rester ultra fluff avec, euh, avec cette team. N'hésitez mm. pas à commenter euh, la partie si vous avez des questions. On a peut-être fait 2-3 erreurs, mais c'est comme tout le monde. Donc, on en fait, fait dimanche à la maison, non. on en fait toujours. Et là, c'est des conditions, on filme, machin. Exactement. Je, pense les, ai, chose, je hein. les ai beaucoup dérangés. N'hésitez <rire> pas à liker, à partager. Et puis, ben, nous, on vous donne rendez-vous à très, très bientôt pour la suite de nos aventures dans l'univers de Marvel. Allez, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Your Last Studio. C'est cool. Elle est, est en cool. description <rire> sous la page. Allez, ciao Bye, bye tout le monde. Ciao, bisous